Salut à toi Seigneur de Guerre, bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui vous êtes avec moi-même, Biolix, votre serviteur, joueur du chaos que vous avez déjà vu passer sur la chaîne. Et avec moi, j'ai... Moi, Gotham, alors euh, pareil, moi je suis un fervent admirateur de la secte de Biolix, une bonne amie. Et euh, donc pour ma part, moi c'est joueur TS depuis, euh, oh, depuis le, la reprise de la V8. Et puis euh, pareil, euh, je participais à pas mal de tournois, je fais partie de la FTA, donc euh, voilà, au plaisir, euh, suivant l'invitation de Biolix, de participer à cette petite review. C'est avec plaisir que nous allons donc euh, éplucher ce codex Sazanson, euh, car côté KO, on est bien content d'avoir des codex quand ils sortent, on n'en a pas forcément beaucoup, donc on les savoure quand ils tombent. Hein. Euh, pour ma part, vous avez vu que j'étais joueur TS aussi, euh, surtout dans les KO soupes. Donc là vous avez deux personnes qui euh, connaissent très bien l'ancien codex et donc ont très envie de voir ce qu'il y a dans ce nouveau codex pour euh, en tirer la quintessence. Euh, on va bien entendu euh, éplucher toutes les parties du codex, le secondaire, les secondaires, euh, les stratagèmes, les traits de de guerre, euh, les reliques et bien sûr les datasheets, puisqu'il y en a quand même certaines qui ont changé. Euh, bien entendu, c'est une vision à date, dans le sens où euh, vous aurez l'avis de deux joueurs euh, compétitifs. Euh, on n'est pas omniscient, bien entendu, on est euh, sujet à diverses facs et euh, réajustements en coup en point. Euh, même si, euh, à, à première vue, euh, petit euh, teaser, le codex est quand même plutôt bien équilibré. Euh, donc, ce sera peut-être pas euh, celui qui sera le sujet euh, au plus gros changement dans l'immédiat. Donc euh, on va faire de notre mieux pour vous faire passer un bon moment avec nous, rempli de magie. Les amis, on attaque tout de suite par les secondaires de ce nouveau codex Sazanson, ils sont au nombre de 4 et ils sont très intéressants. Alors, le premier, le premier, c'est un secondaire qui fait partie de l'art du Warp, c'est Paysage muté. C'est une action psychique, euh, donc c'est un test qui passe sur euh, une difficulté de psy de 4. Un psycheur par tour peut tenter de faire muter un objectif dont il est apporté. Donc, euh, 3 points par objectif muté. La difficulté de l'action psychique s'incrémente à chaque fois de 1 au fur et à mesure qu'on en a muté. Donc, euh, le premier à 4, le deuxième à 5, etc. Colère de Magnus, pas de pitié, pas de répit. Très intéressant, c'est seulement par contre si l'adversaire a au moins un psycheur euh, donc vous ne pourrez pas forcément le prendre suivant les adversaires, on connaît les Codex Top Méta, euh, Drukhari, Hanmec euh, euh, par exemple, ce sera pas possible contre eux. Par contre, si vous le prenez, vous aurez 3 points par round, vous aurez détruit plus de figurines ennemies en phase de Psy. Et autant dire que les Sathanson, ils crachent de la mortelle en phase de Psy, donc il est très bon déjà. Le troisième... Alors le troisième fait partie de la catégorie des opérations clandestines donc c'est incendier les empires, c'est une action qui doit être faite par de l'infanterie sur un objectif qui est hors de la zone de déploiement du joueur TS qui n'a pas encore été incendié. C'est quatre points au début du tour suivant donc à la fin de la phase de commandement suivante. Il peut être lancé sur plusieurs objectifs dans le même tour mais une seule fois par objectif et par tour c'est une précision importante parce que ça permet euh, en cas d'un T1, des fois, si les objectifs ne sont pas très loin, de pouvoir aller chercher rapidement euh, plusieurs des objets et de cramer plusieurs des objets si jamais on arrive à les tenir le temps suffisant. C'est intéressant, euh, surtout qu'en plus, petite info, les Thousand Suns ont gardé la possibilité de s'infiltrer. Donc, euh, intéressant. Le dernier, bouquet final, dans la catégorie « Purger l'ennemi », c'est 5 points de personnage psycheur que vous tuerez et 3 points par unité psycheur que vous tuerez en phase psychique uniquement. Attention. Par contre, encore une fois, comme pour la colère de Magnus, vous allez faire très mal. Il y aura des sorts qui vous permettront d'aller cibler les personnages aussi. Donc c'est un secondaire qui pourra être intéressant, encore une fois, en fonction de votre ennemi, bien entendu. Ça nous fait un total de 4 objets secondaires. Euh, Gotham, c'est quoi tes préférés euh, bah moi, clairement, les préférés, c'est vraiment les deux premiers. Je pense que les autres ont aussi leur place suivant les match-ups, euh, mais euh, les deux premiers euh, paraissent assez faciles à faire. D'autant plus qu'on va voir que euh, plus loin dans le codex, on a vraiment des possibilités de pouvoir faire ce genre d'actions qui sont des actions psychiques, et en plus euh, de pouvoir éventuellement continuer quand même à jeter son psy euh, via des stratagèmes ou des euh, comment dire des améliorations d'état-major. Donc c'est vraiment très intéressant. Euh, ne pas oublier aussi les objectifs de base qui, je pense, feront aussi comme le rituel psychique partie euh, des choix quasiment incontournables de toujours TS, euh, avec la possibilité de avancer, faire son petit, euh, faire son petit rituel et puis euh, bon, voilà, comme je disais avec le de revenir et euh, de pouvoir se remettre au chaud dans ces lignes. Pour moi, c'est ce qui sauve en grande, grande, grande partie ce collecte très équilibré, c'est qu'ils ont des très, très, très bons secondaires. Ouais. absolument on peut préciser quand même attention euh, moi qui suis joueur chaos plutôt soupe ils ne sont prenables que si toute l'armée est sa zone c'est vraiment une précision importante on enchaîne ensuite juste après avec les aptitudes de légion alors on donc on va enchaîner sur euh, la présentation des aptitudes de légion des saufs Sons. donc quand on a un détachement Suns, euh, on a accès à la règle confrérie de sorciers qui donne plus +1 au test psy euh, pour tous les sorciers Sons de ce détachement. Donc c'est très très bon et ensuite on a simple serviteur et tirant en loup Donc en gros, c'est ce qu'on retrouve sur le c'est pas nouveau, c'est ce qu'on retrouve un peu sur la DG, on ne peut pas prendre plus de Zangor ou de cultiste que d'unités de Rubrix ou de Scarab Terminator. À noter aussi de manière importante que les Scarab, les Rubrix et les unités Bray gagnent aussi l'attitude super OP. Euh, ensuite, on va suivre sur euh, les états majeurs de la légion. Donc, ce sont des améliorations en points euh, qui viennent améliorer euh, divers euh, personnages. Mmh. Donc, euh, en premier, le sorcier exalté, le sorcier exalté, qui a un très bon euh, pour moi euh, état majeur qui est euh, de pouvoir lancer un pouvoir psy supplémentaire à chaque phase de psychique pour 25 points. À noter peut-être aussi euh, celui à 35 points pour une relique supplémentaire qui peut amener quelques combos potentiellement dévastateur. Ensuite on a aussi les sorciers, euh, nos petits sorciers y compris en Terminator, hein, qui ont des euh, aptitudes de Légion mais qui sont pas dingue-dingue, même si on peut mentionner celle qui permet de relancer le dé lorsqu'on détermine BM, le nombre de BM, puisqu'on peut booster nos sorts, donc par exemple sur euh, certains smites, on peut vite passer au D6. Ça peut être intéressant pour euh, seulement 15 points. Maintenant, c'est plutôt du côté des aspirants sorciers, euh, y compris Terminator, nos fameux sergents des squads, hein, qui lanceront euh, leurs sorts. Euh, pour 20 points, on a l'unité qui pourra tirer en même temps qu'elle réalise une action. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans les nouveaux codex. C'est très intéressant si vous avez des packs de Terminator. 10, par exemple. <rire> Suspense. <rire> euh, pour 15 points, vous avez aussi euh, euh, un soin en fait, sur une figurine de l'unité. Euh, donc, encore une fois, sur les Terminator qui donc passeront à 3 points de vie. Euh, bah, typiquement souvent vous en aurez un à un ou deux points de vie c'est des points de vie qui sont importants parce que derrière vous pourrez refaire repop d'autres de, de, figurines donc du coup euh, ce soin là il va vous permettre de re très vite euh, regagner euh, votre escouade à presque plein potentiel ou en tout cas de la faire survivre le plus longtemps possible voilà pour les principales aptitudes de Légion, pour les autres on vous laisse découvrir le euh, PDF que vous regardez j'en suis sûr en même temps que vous nous écoutez et on va enchaîner immédiatement sur les différents cultes de la Légion. S'BLAZE Et on enchaîne tout de suite avec les 9 cultes de la Légion Sun and Sun. Euh, Les cultes de la Légion, c'est un peu comme les euh, chapitres Space Marines. Euh, les détachements donc peuvent choisir un culte. Dans ce détachement, tous les euh, sorciers, euh, tous vos psycheurs, en fait, euh, hormis les euh, Tsangor euh, Shaman, euh, vont gagner un sort qui sera disponible donc à tous vos psycheurs. Euh, et ça débloque aussi l'accès à un trait et à une relique. Euh, ils sont donc au nombre de 9. Euh, on va vous parler en particulier du culte du temps. Euh, pour ma part, et de l'intrigue. On va les traiter en même temps, ils existaient déjà, ils sont très utiles pour tout simplement euh, fiabiliser dans la durée vos escouades résilientes, donc par exemple les terminators, les gros packs, tout simplement parce que le culte du temps vous permet de faire rip-up une figurine dans une unité infanterie à 6 pas du psycheur qui va lancer le sort, c'est une charge 6 donc c'est assez facile. Euh, surtout avec le plus 1 pour caster les sorts, encore une fois. Euh, donc là, typiquement, vous allez soigner un Totor, on en a parlé un petit peu avant, là vous faites repop une figurine, vous imaginez le pack de Totor qui revient à chaque tour, c'est pas forcément très drôle. Euh, ensuite, on a aussi le trait qui est très intéressant, puisqu'il pourra lancer euh, votre seigneur de guerre, un pouvoir psychique additionnel, euh, sans qu'il soit abjuré dans la phase. Euh sans qu'il puisse être abjuré, euh, et ce pouvoir psychique supplémentaire, donc il peut en lancer qu'un dans la phase, et s'il réussit, un pouvoir à 9 ou plus. Ça arrivera quand même assez souvent. C'est quand même intéressant, parce que très vite, vous allez voir que vous allez lancer de nombreux sorts, et le sort qui, que vous voulez vraiment passer, et eh ben là, vous pourrez le passer sans claquer des fesses, vous y allez safe, euh, le cube de l'intrigue c'est pareil euh, ça va vous donner de la flexibilité plutôt avec euh, un désengagement tir charge avec une unité base à 24 pas encore une fois les terminators passent base donc là ça vous fait une escouade au lieu qu'elles soient engluées bah, tout de suite vous pouvez désengager tirer charger vos petites escouades de euh, rubriques rubri euh, potentiellement avec des lance flammes euh, ça va pas faire rire vos adversaires s'ils commencent à faire un petit peu l'arlequin le, dans, dans leur ligne. Donc c'est vraiment un, le culte de l'intrigue, euh, quelque chose qui va vous donner de la flexibilité dans, dans votre stratégie. Euh, encore une fois, le, tra le trait de Seigneur de Guerre est intéressant, euh, très intéressant dans ces deux, deux cultes, puisque les, dans le culte de l'intrigue, le trait va vous permettre d'avoir un objectif sécure avec toutes les unités amies à trois pas. Ou alors, elle compte double si elles le sont déjà. Et on sait tous que c'est très important de maîtriser les objectifs. Euh, ça combine très bien avec certains secondaires, hein, par exemple, qui, qui doivent être euh, validés bah, jusqu'au début du tour suivant. Donc, euh, voilà, ça, c'est pertinent. Ok, à noter aussi, d'ailleurs, dans le culte de l'intrigue, que la relique la relique est excellente, surtout si vous avez un gros pack de TOTOR, puisque pour un PC en sortant cette relique, ça permet de faire le strata à trois PC. Donc, euh, c'est toujours de PC d'économiser. Et, euh, voilà, c'est, moi, je, et elle me semblait aussi importante, cette relique, je pense qu'on, qu'on risque de la voir assez régulièrement. Alors, pour ma part, j'ai retenu aussi deux autres, parce que ces deux cultes précédents, clairement, font partie aussi de, de mon top. Mais j'ai retenu aussi le culte de la magie. Euh, voilà, c'est un culte qui est juste dans l'agression pure. Il a un bon pouvoir psy qui permet, bah, si l'adversaire joue un petit peu paquet, de faire des petites blessures mortelles en zone sachant qu'on n'a plus de pouvoirs qui font des blessures mortelles en zone. Donc euh, c'est un pouvoir que, qui est resté celui-là et qui est très intéressant. Et le trait qui, mine de rien, aussi permet éventuellement de faire un perso euh, qui va pouvoir euh, être fiable dès qu'il veut faire du DPS, en fait, parce que c'est un trait qui va permettre de relancer les sorts qui font du dégât, donc qui appartiennent à la catégorie euh, Feu Sorcier Witchfire, donc c'est très intéressant. Euh, et ensuite, pour moi, le meilleur, le petit culte qui va saucer tout le monde, le culte de la duplicité. Donc le culte de la duplicité, c'est euh, un, euh, un culte qui a comme pouvoir de faire une téléportation euh, toutes les phases psy, en fait. Il suffit juste, de, donc, sur un charge warp euh, psy de 8, euh, de cibler une unité qui est à 6 pas, et hop, de la redéployer n'importe où sur la table, à plus de 9 pas de l'adversaire. Donc euh, vraiment, même pareil, on en revient à des packs de TOTOR, mais même à des packs de rubriques avec des lance flammes maintenant qui tirent à 12 pas, euh, vraiment de pouvoir... Euh, bah faire un petit peu le ping-pong comme ça, partout sur la table, sachant que toutes les unités de culte la connaissent, donc c'est-à-dire tous les aspirants sorciers de chacune des escouades, donc c'est très intéressant. Euh, dans le même ordre, le trait de seigneur de guerre, qui permet de redéployer des trois unités en début de game, toujours aussi excellent, euh, et la relique, sur un 4+ d'avoir un petit euh, PC en plus partout. Donc euh, voilà, très intéressant. En conclusion, pour ma part, le culte de la duplicité, je pense qu'on va le voir tout le temps. Ou presque, et ensuite, suivant les détachements qu'on fera, on ira chercher peut-être un autre des cultes intéressants. Euh, donc moi euh, j'ai pas d'autres conclusions là-dessus, je vais pouvoir repasser la main à Biolix. Pendant ce temps là, euh, les autres cultes vont pouvoir défiler tranquillement euh, sur le PDF. Voilà. Alors en effet, le culte de la typicité il est vraiment très intéressant parce qu'en fait il va pressuriser euh, le placement des unités adverses pendant toute la partie. Euh, là où les joueurs ont l'habitude en fait d'avoir un T1 un peu safe en général, le T2, T3 où ils sont sous pression sur les, les placements, la couverture de leur zone de déploiement par exemple ou, ou des bords de table, bah là euh, dès le T1 vous allez pouvoir téléporter une escouade, mmh. potentiellement même un sorcier tout seul donc la couverture elle doit être absolument parfaite au socle près en fait. C'est pas du tout la même pression que de devoir couvrir pour une unité, on va dire, dans un coin, où, oui, c'est bon, tu pourras pas placer tes 5 socs, non, là, là, on peut en placer qu'un seul. C'est vraiment très important. Et euh, du coup, bah ça, sur toute la partie, même au T4, T5, ce qui veut dire que même si vous, en tant que TS, vous êtes un peu mal en point, en fait, votre adversaire, sur une erreur de placement, en laissant des trous, il peut tout à fait vous permettre de téléporter un sorcier très bien placé qui pourra lâcher un smite, un feu, enfin d'autres feux sorciers de, de DPS, tout simplement, euh, pour aller chercher peut-être un personnage adverse clé qui peut vous donner 3 points d'assassinat, voire 4 si c'est le seigneur de guerre, ou alors euh, neutraliser euh, son son primaire, tout simplement, sur le dernier tour. Donc c'est pour ça que le cube de la duplicité est vraiment très, très, très pertinent. Euh, on, on, on, on le verra forcément. On va enchaîner juste après sur les stratagèmes. Et c'est parti pour les stratagèmes, les stratagèmes que vous allez pouvoir consulter en même temps qu'on vous décrire ceux qu'on considère nous comme les plus pertinents. Euh, il y en a bien d'autres donc euh, vous pouvez regarder et qui sont très utiles ou mais parfois situationnels. Donc Parmi ceux euh, qui nous ont fait plaisir dans notre cœur, je vais commencer par la phalange indéfectible, qui coûtera un ou trois PC. Euh, ça va concerner vos rubriques et euh, vos Terminators et vous réduirez de 1 les dégâts subis au tir, c'est très fort. Ces 3 CP, s'il y a figurines ou plus, et là euh, on a déjà commencé à en parler plusieurs fois, typiquement sur les grosses escouades de Terminator, de 10 Terminator hein, par exemple, ou les packs de 10 rubriques, plus ou moins lance-flammes, euh, vous les paierez ces 3 PC, ça fait le lien aussi avec, euh, on y pense, euh, la relique qui permettait de, de payer un stratagème gratuitement, typiquement sur ce strata à 3 PC, c'est là que vous pourrez le, le claquer. Moi euh, j'enchaînerai avec le colère lésés. donc c'est euh, ni plus ni moins que le nouveau vétéran de la longue guerre enfin euh, ac accessible aux unités South and Sons. Donc, euh, comme pour la Death Guard, il est passé à deux PC, mais il donne plus un pour blesser au tir comme au corps à corps, donc euh, pour euh, assurer la létalité euh, de nos packs, justement euh, du Rubrix ou de Lance -femme, euh eh bien il est indispensable. Le Grand Sorcier, pour un PC, euh, très utile, il permet de lancer un pouvoir supplémentaire. On en parlait tout à l'heure, vous allez avoir envie de cibler des points très précis de l'armée adverse. Typiquement, ce stratagème, vous l'utiliserez forcément une fois dans la partie pour appuyer à l'endroit où ça fait mal, ou pour attraper peut-être euh, un pouvoir si qui n'est pas passé correctement. Euh, vraiment très utile, lancer un smite supplémentaire, un PC, c'est dans la poche, toujours l'avoir en tête. Euh, moi j'irais sur euh, Régénération euh, Amorphe, qui permet après un test psychique euh, qui est passé sur un résultat non modifié de 9+, donc euh, malgré tous les bonus que, qui nous sont accessibles, de soigner des 3 PV Ouh. ou de faire repop une figurine dans l'escouade qui vient de jeter euh, le pouvoir. Donc euh, bah, sur les totors encore une fois, c'est euh, bah, toujours hyper intéressant de faire revenir des figurines qui sont mine de rien assez résilientes, avec 3 PV... Donc voilà ouais, vraiment, c'est très très bon. J'enchaîne mmh. avec Murmure Impie, remplacement d'un pouvoir psychique, il existait déjà, il existe toujours, ne l'oubliez jamais, il vous sauvera des parties. Et euh, sinon, je vais vous parler de focalisation métaphysique. Le psycheur peut lancer un sort après avoir tenté une action psychique, encore une fois. C'est très utile, si vous prenez des secondaires, vous allez devoir faire des actions psychiques, vous ne voulez pas forcément vous priver de vos sorts clés que vous aurez choisis sur vos sorciers. Voilà, le petit PC, ça fait plaisir, on fait l'action psychique, et en plus, on en met plein dans la tête des adversaires en même temps. Eh oui, et comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que ça paraît très important, de même, euh, par exemple, sur le, le secondaire du rituel qui permet de s'exposer, en sachant qu'on va pouvoir faire notre action psychique et grâce à un pouvoir tel que Warplan qui est toujours présent, de pouvoir venir se remettre au chaud soit euh, dans ces lignes. Donc, c'est vraiment un très, très bon stratagème. Alors, on continue sur un autre stratagème qui est hyper intéressant, qui là encore, on va pouvoir beaucoup aider en termes de secondaire, c'est euh, Rubricae Exhumé. Euh, c'est Lors de la phase de déploiement, elle permet d'infiltrer une unité de rubrix donc de la mettre n'importe où sur la table à plus de neuf pas de la zone de déploiement adverse. Donc c'est là encore une fois très très très intéressant. Euh, on se rappelle du premier euh, secondaire qu'on avait vu euh, qui permettait de brûler plusieurs objets qui n'étaient pas situés dans notre zone de déploiement, donc euh, suivant le scénario, ça peut permettre de vraiment bien se placer pour le réaliser très rapidement. Et engranger des points euh, quasiment euh, dès le T1, enfin du coup au T2 parce que c'est en début de tour suivant, mais voilà. Et je vais enchaîner parce qu'il y a quelque chose de très intéressant avec ce que tu viens de dire. C'est euh, un petit stratagème quand vous affrontez les TS euh, qui pourra vous faire braire si jamais vous ne le connaissez pas. Euh, C'est euh, les gardiens implacables. Euh, ça vous permet pour un PC de dire qu'un de vos personnages ne peut pas être ciblé. En gros ça vous donne la règle Bodyguard. Si vous avez une unité à trois pas de rubrique ou de Terminator euh, Scarab, euh, à portée de ce personnage. Alors, ça marche pas sur Magnus, mais encore une fois, tout le monde connaît maintenant la puissance de ces règles Bodyguard avec le personnage qui est devant la ruine euh, et qu'on ne peut pas cibler. Eh bien là, typiquement, euh, peut-être certaines armées qui peuvent aller chercher vos personnages très rapidement, euh, d'utile euh, Dark Angel, etc., qui peuvent faire des doubles mouvements, vous tirer dessus et, et se dire qu'ils vont aller chercher justement votre personnage, ils vont faire le placement, ils vont se mettre en danger potentiellement et quand ils vont euh, vouloir vous tirer dessus, eh bien, tout simplement vous claquez le petit PC qui fait que bah, tout de suite leur plan un petit peu s'effondre puisqu'ils ne pourront pas du tout cibler votre personnage. Très utile et surtout à garder en tête quand vous affrontez le Sazan Sun. Donc euh, moi je retiendrai aussi euh, le stratagème Avertissement inéluctable pour deux PC qui n'est ni plus ni moins que le scan de specs magique des Sazan Suns. Donc euh, ce stratagème permet, euh, lorsqu'une unité adverse fait à 18 pas d'un psycheur, de choisir une unité corps à 6 pas de ce psycheur, et à 18 pas de la cible, et de lui tirer dessus. Donc, c'est un stratagème que je trouve particulièrement intéressant, parce que c'est une sorte de scan de specs avec plus de portée, euh, et lorsque, en fin de compte, son dispositif euh, qu'on aura mis en place sur la table, bah, on peut faire vraiment un bon petit quadrillage avec tous nos psycheurs, faut pas oublier qu'on en a vraiment partout, et, euh, et de nos unités corps comme le lance-flamme ou les totors. Et donc, euh, bah, on va vraiment pouvoir euh, essayer de bloquer l'adversaire ou euh, de ne pas lui permettre de faire de FEP très agressives. Donc, c'est un très, très bon strata aussi. Non seulement on fait des FEP partout, mais en plus, on empêche les FEP adverses. C'est fort, ça. Euh, pour ma part, je vais vous parler de la moisson d'âme. Pour un PC, vous pourrez doubler le nombre de tirs des canons sous le Reaper. C'est l'unité ciblée contre 11 ou plus figurines. C'est un point important, parce que des fois, c'est facile de l'oublier, surtout en, en ces débuts de codex. Euh, c'est très fort, le canon sous le Reaper, euh, c'est la force 6 PA-3, il y a 5 tirs. Euh, il a vraiment été up là dans ce nouveau codex. Donc c'est vraiment très très intéressant. Dans les packs de Skidari qu'on peut voir fleurir sur tous les tournois, euh, typiquement les packs de vin là, euh, ça marche très très bien. Mangez-en. Et on n'oublie pas que les unités de Totor ont accès à deux sous le Reaper quand ils sont joués par 10. Donc euh, vraiment, oui, ça commence à faire 20 tirs de qualité. Euh, et euh, bah, pour moi le dernier des stratas vraiment un hein, des plus intéressants aussi, qui est le parchemin maléfique euh, pour un PC qui permet à un smite euh, de faire 3 BM flat il n'y a pas besoin de jeter le D3 pour voir le nombre c'est 3 flat euh, bon, euh, c'est un strata qui ne marche pas sur Magnus voilà, euh, mais il est hyper intéressant il euh, faut pas oublier comme on a pu parler dans la section précédente euh, bah, par exemple du culte de la duplicité quand on disait de pouvoir aller sniper quelques petits personnages, bah c'est hyper intéressant. On peut potentiellement faire juste un tout petit sorcier qui va pouvoir faire son petit smite et avec le parchemin, être fiable, faire ses trois blessures et enchaîner avec un autre pouvoir feu de sorcier qui fait aussi un petit trois flat Et donc euh, voilà, bah, on, potentiellement on a accès à un joli petit sniping de personnages. Donc euh, vraiment très très bon stratagème aussi à, à toujours garder en tête. Et voilà pour les stratagèmes, euh, il y en a un certain nombre, on vous invite à consulter tous les autres, puisque c'est encore une fois parfois des, des, petites, euh, des petits outils, des, une petite toolbox euh, qui, qui sera utile d'une partie à une autre. Euh, lisez bien les conditions, euh, c'est important. Et du coup, bah, on va enchaîner sur les 13 seigneurs de guerre. Ils sont au nombre de 6, nous en avons 6. Le premier sera Arrogance des Éons. Et ce sera celui de Magnus ou l'un d'entre eux. Il permet de relancer les abjurations et d'être ciblé par un rituel cabalistique supplémentaire par phase psychique. Si vous vous demandez ce que c'est, ça arrive dans deux minutes. Euh, chercheur d'ombre, deuxième traite seigneur de, seigneur de guerre, il vous fera gagner un point de cabale. Encore une fois, on va voir ce que c'est exactement dans deux minutes. Euh, vous lancerez aussi 3 D6 pour lancer des actions psychiques et vous garderez les deux meilleurs dés. Pourquoi pas. Forme immortelle, celui-là, il nous intéresse vraiment beaucoup. Euh, il fera partie des traits de seigneur de guerre de Magnus. Oui, oui, il en a plusieurs, vous verrez. Euh, ce trait de seigneur de guerre permet de réduire les dégâts de 1. Et là, on se dit que c'est quand même intéressant sur un gros monstre comme Magnus, mais ça peut être aussi le cas sur un prince démon. Vous verrez les princes démons, euh, les datasheets ont été euh, mis à jour, hein, tout simplement, c'est normal, euh, pour se rapprocher du, du profil euh, de, de celui de la Death Guard. Et euh, bah là, un hein, moins un dégât, ça peut faire plaisir. Vraiment un très bon de seigneur de guerre. Le quatrième, seigneur du savoir interdit. Ce sera le troisième de Magnus. Et euh, ça permet de connaître un pouvoir supplémentaire. Pour votre info, Magnus, c'est simple, ça lui permettra de connaître tous les pouvoirs de l'univers. Non, seulement les Sonsons. Mais ça lui en fait quand même 18. Il est pas triste. Présence d'outre-monde, cinquième traîneur de trait de seigneur de guerre. Ce sera celui d'Ariman. Avant un jet de sauvegarde, on peut activer ce trait de seigneur de guerre et avoir une 3 plus invulnérable qui durera jusqu'à la fin du tour. Par contre, petit bémol, ça ne dure du coup ben qu'un tour. Donc en général, on passe. Le sixième et dernier trait de seigneur de guerre, foulé éthérique. Il est aussi intéressant, il ajoute trois pas au mouvement, il vous permet de désengager et charger, et vous fait gagner le mot-clé vol. Encore une fois, là on imagine des choses, trois pas en mouvement, ça peut être typiquement la petite distance qui vous manque pour être efficace, pour surprendre un petit peu par rapport aux habitudes qu'on peut avoir dans les déplacements des princes démons. Même un prince démon volant, on pourrait imaginer tout à fait lui donner ce trait de Seigneur de guerre, ça lui fait tout de suite un mouvement de 15 pas, c'est beaucoup plus large, euh, vraiment très intéressant, mais sur des sorciers pour aller caser le petit pouvoir psy qu'il faut, encore une fois où il faut, euh, bah ça fait plaisir tout simplement. Donc les traits de seigneur de guerre, pour résumer, eh bien si vous avez Magnus, il va prendre forcément trois des seigneurs de guerre par défaut, arrogance des Éons, qui permet de reroll les abjus, le moins un dégât, et aussi bah, tout simplement le fait de connaître tous les pouvoirs. Donc ça c'est déjà par défaut si vous avez Magnus, vous serez tenté peut-être de rajouter euh, un deuxième trait de seigneur de guerre, le plus trois mouvements, désengagé, chargé, vol, mais vous pourrez aussi aller chercher les traits de seigneur de guerre dont on a parlé dans les cultes. Ne les oubliez pas, ils sont très forts, on en a mentionné quelques-uns. Euh, très clairement, si vous n'avez pas Magnus, vous direz quand même chercher le moins un dégât. Soit sur un sorcier, soit plus probablement aussi sur un prince démon. Euh, ça leur donnera vraiment de la résilience face à toutes ces armes, dégâts 2, dégâts 3, qui pullulent dans notre magnifique méta. Euh, voilà, en tout cas, le principal trait de guerre, selon moi, avec, encore une fois, un petit joker sur le foulé éthérique. On va donc pouvoir enchaîner sur la nouveauté du Codex Southern Sun, les Pactes Infernaux Donc là on enchaîne sur les pactes infernaux, une, de ces, une des grandes nouveautés de ce nouveau codex TS. Donc les pactes infernaux qui sont une nouvelle mécanique accessible au maître infernal, une nouvelle entrée du codex, qui fonctionne un petit peu sur la même base que les prières accessibles au chaplain ou à l'apôtre noir du codex euh, du codex Space Marine du chaos ou du codex Space Marine. Donc les pactes infernaux, ils sont pareils, au nombre de 6, ils se lancent en début de phase de commandement euh, sur un 3+, et euh, donc je vais tous vous les présenter. Donc on commence par le premier qui est Maelstrom de l'âme, qui permet de sélectionner une unité visible à 30 pas, et de lui donner un manus de moins de CG d'Advance et de charge. Et si cette unité comprend 6 figurines ou plus, de faire aussi une petite blessure mortelle. Okay. Ensuite, on a Feu de l'abysse, qui permet de sélectionner l'unité visible la plus proche, à 15 pas, l'unité visible ennemie bien sûr, et de lui mettre des trois blessures mortelles. Ensuite, on a aussi Lutin Bondissant, qui permet de sélectionner une unité visible à 24 pas, de lui enlever les bonus de couvert, de l'empêcher de faire un overwatch, ou aussi de préparer sa défense euh, s'il est dans un couvert. Ensuite, on a aussi Savant Diabolique, qui donne plus un point de cabale. Comme Biolix l'a dit précédemment, on va voir bientôt ce que c'est. C'est une nouvelle mécanique très intéressante du codex TS. Et en plus, le Maître Infernal pourra relancer les tests psy, qu'il va faire à la prochaine phase psychique. Voilà. Et les deux derniers sont aperçus de l'éternité, qui permet de relancer n'importe quel dé qui n'est pas lié à la mission d'ici sa prochaine phase de commandement donc c'est très intéressant c'est ni plus ni moins qu'un ancien pouvoir psy qui permettait d'avoir une relance gratuite euh, donc quand j'entends un dé qui n'est pas lié à la mission c'est un dé par exemple pour réussir un, rit comment dire, un rituel psychique ça va être tous les dés qui vont pouvoir euh, être liés au secondaire voilà. donc euh, c'est quand même très intéressant euh, ça permet d'avoir garder un petit atout dans sa manche en plus du PC de relance potentiellement et qui peut aussi s'appliquer à des dés dont le potentiel stratagème de la relance ne peut pas s'appliquer. Donc euh, par exemple ça peut être relancer un nombre de blessures mortelles, ça peut être voilà plusieurs dés. Et euh, pareil aussi ça a un petit peu plus de flexibilité, ça permet dans le cadre d'un jet de dés qui demande de faire un jet avec deux d 6 de n'en relancer qu'un seul puisque cette relance de dés ne permet de relancer qu'un seul dé et pas deux. Voilà. Et le dernier des pactes infernaux qui est le Maelstrom maléfique qui permet de sélectionner une unité a mis cette fois-ci visible à 24 pas et d'ajouter 1 à la force de ses attaques de tir. Donc euh, on va voir euh, sous peu, avec quelques changements de profil sur certaines machines démons, voire toujours pareil nos chers rubriques qui vont pouvoir tirer avec des lance-flammes à force 5, ou les Scarab qui vont pouvoir vraiment saturer très très fort avec euh, des combi-bolters à force 5, ou les canons sous le reaper, voire... Euh, toutes leurs autres options d'armes. Donc c'est vraiment très très très intéressant. Je pense concrètement euh, que les deux derniers sont vraiment ceux qu'on va aller chercher euh, tout le temps, euh, d'autant plus que le maître infernal connaît deux pactes. Il ne peut en jeter qu'un seul, mais il en connaît deux. Donc je pense concrètement qu'on va souvent aller chercher les deux derniers qui sont de loin plus intéressants que les autres. On peut noter que euh, on l'a pas cité tout à l'heure, mais on peut les fiabiliser, euh, ces pactes infernaux, grâce à un stratagème hein, qui permet pour un PC de le passer euh, automatiquement, moyennant euh, une blessure mortelle. Voilà, c'est toujours intéressant ces nouvelles mécaniques, ça nous donne de, de, des atouts supplémentaires. Hein. Et donc après cette présentation des six pactes infernaux, nous allons passer aux reliques. Et c'est parti pour la revisite des reliques. Nous en avons de nouvelles et des intéressantes. On va quand même en retrouver certaines qu'on aimait bien, comme par exemple le cristal d'ombra les fils. C'est ni plus ni moins, ni moins tout simplement que le cristal de téléportation. Euh, on peut donc choisir une unité d'infanterie à six pas et la redéployer immédiatement comme une frappe en profondeur. On aime bien, ça nous permet de faire potentiellement plusieurs faits, puisqu'on peut être culte de la duplicité téléporter une unité, utiliser la relique, téléporter une deuxième unité, et ça nous permet tout de suite de saturer un flanc alors qu'on n'était pas du tout du tout avant. C'est une relique qu'on verra quasi systématiquement dans les, dans les lits, je le pense. On a aussi la relique, euh, pareil, qui était déjà présente, de l'homme de l'œil du démon, qui permet euh, quand l'adversaire utilise un stratagème sur un 5+, de récupérer un point de commandement donc euh, on va voir on a quand même des bons stratagèmes etc c'est quand même une très bonne relique parce que ça permet bah voilà de toujours euh, alimenter notre petit pool de pc je confirme, je l'utilisais avant et j'ai envie de l'utiliser encore. On est toujours gagnant en moyenne, euh, ça se prend. Je vais enchaîner sur les parchemins athénéens. Celle-ci est nouvelle, euh, ça se pose sur un sorcier exalté uniquement et ça lui permet de lancer un des six supplémentaires euh, quand il va lancer un sort qu'on va choisir, tout simplement, euh, entre guillemets, au début de la bataille, ça va être pendant la partie, mais euh, euh, à un moment donné pendant la partie. Et donc ce sort-là, il va lancer un D6 supplémentaire, et en défausser un à chaque fois, euh, celui de son choix, probablement le plus mauvais. On peut tout de suite imaginer des Smite qui se lancent donc à 3 D6, avec le plus un cast naturel désormais des Southern Sun, ça peut vite vite faire vraiment mal. Alors moi j'aimerais enchaîner aussi après avec la relique du planétaire d'Egligan. Voilà, bonne prénonciation à la bretonne. Donc, ce qui permet unité, euh, de cibler une unité visible du porteur à la phase de commandement. Et ensuite, les unit toutes les unités de base à six pas du porteur ignorent tous les modificateurs. Donc, les modificateurs à la CC, les modificateurs à la CT, comme par exemple euh, l'assassin... Euh, je me souviens jamais son nom, Culexus, qui, permet de, qui modifie la, la CT à 6+ mais qui permet aussi d'ignorer tous les modificateurs, donc les plus 1, les moins 1 qu'on reçoit en phase enfin pour toucher, et aussi pour blesser, ainsi que les modificateurs aux dégâts. Donc là, on pense tout de suite à tous les moins 1 dégâts qu'on peut voir, que ce soit pour la DG que ce soit pour ces, ces terribles avions de l'ADMEC. Euh, donc, euh, ouais, voilà, c'est un très très très très très très bon une très, très bonne relique qu'on va souvent voir aussi. faut pas oublier qu'en unité corps, on a des très bonnes unités comme les TOTOR, mais aussi... Euh, une unité qu'on voit beaucoup euh, comme le contemptor euh, double volkit euh, qui paraît qui est très très souvent vu dans toutes les unités dans toutes les listes euh, CSM et compagnie. Euh, on peut enchaîner sur le Chronos Totoroom euh, euh, tout ça. Tout simplement une figurine ayant déjà un trait pour en choisir un deuxième. n'est pas méchant, ça paye pas de mine, mais c'est un petit outil pratique. Oui. Ensuite, on va passer à une des reliques que j'adore personnellement, la cuirasse de connivence qui permet, donc on choisit une unité Arcanas Tartes, donc c'est le mot-clé des, des unités TS, et du coup ça lui donne une sauvegarde à 2+, deux plus le deuxième effet, c'est que les unités à portée d'engagement ne peuvent pas allouer plus de la moitié de leurs attaques aux porteurs de cette relique. Donc là on se dit tout de suite, si on commence à le coupler avec le trait de seigneur de guerre qui donne moins 1 en dégâts, qu'on commence à mettre ça sur un, par exemple, au hasard, un prince démon, et à l'envoyer au milieu des lignes adverses, eh ben mine de rien, ça risque d'être une sacrée épine euh, dans le pied de l'adversaire. Parce que imaginons des Bladesguard ce genre d'unité qui d'un coup va faire que du dégât 1 et va en plus pouvoir mettre que deux attaques euh, par figurine sur le porteur au lieu de leurs quatre habituels. Voilà, c'est vraiment une très très très bonne relique pour avoir un personnage. Euh, bah cette, euh, comment dire euh, un personnage autonome qui va vraiment venir embêter l'adversaire et, et résister pendant un sacré moment exactement et donc là vous vous rendez compte euh, tout simplement avec notre euh, tout simplement notre petite liste de, de quelques reliques qu'en fait elles sont tellement puissantes celles qu'on vous a évoquées vous irez sûrement pas voir en fait les autres finalement il euh, y a des armes spéciales des boosts d'armes qu'on n'aime pas trop hein, habituellement et que là bah on n'aimera pas trop <rire> comme habituellement euh, on en a d'autres qui peuvent permettre de, on va dire donner de la flexibilité dans le jeu doubler la portée des pouvoirs de type bénédiction pour euh, lancer des warp time équivalent etc avec un peu plus de marge de manœuvre maintenant euh, très clairement les reliques qu'on vous a citées sont tellement impactantes pour notre jeu et pour le jeu adverse que euh, bah en fait tout simplement vous allez déjà prendre celle là et probablement vous n'irez pas voir les autres et du coup, on va pouvoir enchaîner sur quelque chose qui vous intéresse, puisque on est des Thousand Suns, et du coup, on veut lancer des pouvoirs psychiques. Ce sont les pouvoirs psychiques. Donc maintenant, on va passer euh, ben voilà, à l'ordre d'œuvre du codex euh, Thousand Suns, euh, ce qui leur fait, ben, comment dire, ce qui fait vibrer tous les Thousand Suns, vraiment la partie la plus importante du codex, les pouvoirs psy. Donc ils sont séparés en deux disciplines, la discipline du changement et la discipline de la vengeance. Globalement, il n'y a pas vraiment d'impact, parce que si on accepte euh, le chaman Zangor qui n'a accès qu'à la discipline du changement, globalement tous les autres sorciers ont accès aux deux disciplines. Donc euh, voilà, pas trop de restrictions là-dessus. Donc moi je vais commencer sur la discipline du changement. Donc je vais présenter les différents pouvoirs. On a en premier la tempête de feu de Zeng, donc qui a un pouvoir euh, qui cible une unité adverse à 18 pas. Euh, qui se lance sur un 6, et qui permet de jeter 9 dés, euh, et chaque 6 fera une blessure mortelle. Euh, sachant qu'il faut garder à l'esprit que si on fait un jet non modifié de 9, ça permet euh, de faire des blessures mortelles sur un 5+, et non sur un 6. Potentiellement, garder en tête avec le parchemin athénéen, ça peut peut-être être intéressant. Ensuite, on a euh, Prestige de Zench, qui permet... Euh, de cibler une unité amie à 18 pas, pareil, qui se jette sur un 6 et qui lui donne moins 1 pour être touché. Toujours un très très bon pouvoir pour aller protéger toutes ces unités importantes, son petit Magnus, si jamais on joue, euh, ses unités Totor, etc. Euh, L'éclair de mort, celui-là, très très intéressant, qui cible une unité ennemie à 18 pas et qui se jette sur un 6. Euh, donc c'est l'unité ennemie la plus proche, par contre elle prend 3 blessures mortelles, flat. Donc c'est vraiment très intéressant, on pense au culte de la duplicité, on pense à tous les petits moyens qu'on a de pouvoir éventuellement se téléporter pour aller cibler, une, un petit perso ou quelque chose d'important chez l'adversaire, juste pour euh, voilà pour pointer là où ça fait mal. Ensuite on a la manipulation temporelle, qui permet de cibler une unité amie à 12 pas, et qui se jette sur un 5+, plus et qui permet de soigner des 3 PV à cette unité. Donc euh, seulement de soigner des 3 PV. Donc, sur une unité non-véhicule, bien entendu. Donc, euh, bon, bah pareil, Magnus, redonner des PV à des Totors. Le Tisseur de Destin, là, il y a eu du changement, qui se jette sur un A18 pas sur une unité AMI, qui a une charge de 7, et qui lui donne une invulnérable à 4. Donc, euh, bon, bah, ce pouvoir-là, il est indispensable, vous allez tout le temps le prendre, parce qu'il ne faut pas oublier que vos unités de TOTOR et de Rubrix, ils n'ont qu'une invue à 5. Donc, celui-là, il sera tout le temps là. La Régénération Funeste, qui se jette sur un 8. Et qui permet à 18 pas, qui permet euh, de cibler une unité visible et demi de 6 figurines ou plus. Donc vous allez jeter un nombre de dés égal à votre test psy, euh, et pour chaque 6, vous allez faire plus des 3 blessures mortelles. vous allez faire des trois blessures mortelles à l'adversaire. Donc là, c'est potentiellement un pouvoir qui peut être très très létal quand on va chercher euh, un, une très grosse, enfin euh, comment dire, un très gros test psy. Faut pas oublier, euh, on va présenter après les rituels cabalistiques. Donc c'est un très bon pouvoir aussi, mine de rien. La malédiction du cacodémon, qui donne à une unité ennemie visible à 18 pas sur un charge warp de 6, moins 1 en force aux armes de tir. Donc euh, bon, cloche, franchement, c'est pas celui que je choisis tout le temps, souvent c'est voilà c'est vraiment s'il reste de la place parce que je le prends pas vraiment. Euh, flux pyrique, donc charge de 5 à 12 pas, qui donne plus 1 en force au lance flamme -barpe. Donc euh, bon, bah typiquement... Euh, si vous avez une unité de rubrique avec lance-flammes, l'aspirant champion, y connaît ce pouvoir obligatoire. C'est très intéressant. Euh, et le dernier pouvoir, qui est Perplexité. Donc, qui, euh, qui a une charge warp de 7, qui fait qu'en fait, on cible une unité ennemie à 24 pas, qui n'a pas besoin d'être visible. Et après ce pouvoir, cette unité ennemie ne peut pas cibler d'unité de notre armée située à plus de 24 pas d'elle. Bon, C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça. J'espère que vous aurez tout bien compris. Mais voilà. C'est. <rire> C'est un pouvoir très situationnel. Bon, euh, moi j'ai eu quelques cas où c'était intéressant, mais globalement, dans quelques précédentes parties, mais globalement je sais pas si on le verra beaucoup. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la main à Biolix pour présenter la deuxième discipline, la discipline de la vengeance. Vengeance. Euh, la discipline de la vengeance, euh, qui n'est donc pas accessible au Shaman de Sangor, euh, composée elle aussi de neuf pouvoirs. Après tout, c'est le chiffre de Zench. C'est logique. Euh, on va retrouver de nombreux sorts déjà connus. Avec typiquement euh, le regard de haine. Charge 5 qui se lance à 18 pas sur une unité une, ennemie euh, visible. Euh, pas forcément la plus proche. Vous pouvez cibler les personnages. Vous lancerez 3 des 6 et chaque 4 ⁇ fera une blessure mortelle. Il existait avant, il était très bien, il existe encore maintenant. Il est très bien. Revers du destin. Charge 8 à 12 pas. On peut enlever les sauvegardes invulnérables. Ce n'est rien d'autre que le Desex, que vous connaissiez aussi euh, auparavant. Euh, très pratique. Euh, typiquement, peut-être un sort que vous ne mettrez pas dans votre liste par défaut, mais que vous pourrez débloquer avec le strata pour un PC, en fait, tout simplement. Euh, voilà, toujours très utile d'avoir ça dans sa poche. Troisième sort, Sombre Bénédiction. Charge 6 à 6 pas. Vous, vous sélectionnez une figurine ennemie visible, euh, donc pas très loin de vous quand même. Vous lancez un D6. Par contre si jamais vous faites plus que son endurance, son unité prend D3 plus 3 BM. Autant vous dire que typiquement euh, ça c'est des sorts très utiles contre l'Arlequin par exemple ou le Drucari, qui sont souvent endurance 3. Ce qui fait que sur un sort qui est quand même assez facile à passer, hein, Charge 6, on rappelle que pour tous les sorts qu'on énumère on a plus 1 au cast, on a pas mal de fiabilisateurs. Et ben là du coup le sort va passer et là on va dire qu'il y a une chance sur deux de tuer le personnage en face directement en fait. Donc c'est quand même, une pareil, un sort très pratique à avoir dans sa poche, même si vous ne le mettez pas dans votre liste, pensez-y. Euh, voilà, ensuite on a Présage, qui n'est rien d'autre que le Prescience, donc Charge 7, que vous pouvez lancer à 18 pas, et qui vous donne donc plus 1 pour toucher, très pratique pour toutes les unités que vous voudrez buffer, euh, typiquement les terminators des Dreads, toujours utile, euh, mangez-en le cinquième sort enflé par le warp charge 6 que vous pouvez lancer à 12 pas donnera plus une attaque et plus de renforce à une figurine pourquoi pas euh, c'est pas forcément celui que vous prendrez par défaut euh, voilà euh, il a le mérite d'exister euh, accélération temporelle. celui là vous doutez de ce que c'est c'est charge 7 que vous pouvez lancer donc à 6 pas désormais et c'est donc le double mouvement c'est le warp time historique euh, donc par contre, attention, vous ne pouvez faire le warp time, enfin l'accélération temporelle, seulement sur l'infanterie, la cavalerie ou les bêtes. C'est-à-dire pas de warp time sur Magnus. On s'en doutait, hein, c'est ce qu'on avait vu avec Mortarion et les dernières facs. Euh, par contre, vous pouvez quand même le faire euh, typiquement sur les Chaos Spawn, par exemple. Voilà un outil que j'adore et qui est très pertinent encore dans ce codex. Euh, vous pouvez tout à fait leur donner le plus 1 pour toucher, le moins 1 pour être touché avec les sorts qu'on a déjà évoqués. La 4 plus 1 vue, yala, accélération temporelle, amusez-vous euh, Nous avons ensuite guide empiré, un sort qui passera presque automatiquement puisque charge 4, vous ciblez euh, à 12 pas. Euh, une, une unité euh, amie, et vous le donnez, du coup, plus si pas à la portée des armes lourdes et des armes à tir rapide. C'est pareil, c'est un sort qui peut vous débloquer une situation que vous n'allez pas forcément chercher systématiquement, parce qu'en général, vous allez assez vite arriver, on va dire, à portée de tir avec les téléportations, tout ça. Maintenant, ça peut quand même vous débloquer des situations. C'est un outil qui est intéressant d'avoir en tête. Vous verrez avec vos parties, euh, est-ce que vous en avez besoin ou pas. Ça peut dépendre de votre style de jeu et de votre construction de liste, en fait. Avant-dernier, pouvoir, et donc le huitième, affût psychique, charge 5, à 18 pas, vous sélectionnez une unité euh, ennemie visible, euh, hors véhicule, monstre ou personnage. Vous lancez 2 D6, et si jamais c'est supérieur au commandement, une figurine est détruite. C'est pas ouf. C'est pas votre préféré. Vous avez bien d'autres moyens de faire de la mortelle ou de tuer des gens. Et enfin, le neuvième et dernier sort de la discipline de vengeance, la profanation des mondes. Ça, ça fait rêver un hein, nom comme ça. Charge 7, vous sélectionnez une unité visible, euh, une unité ennemie visible à 24 pas. Et quand elle bouge ou elle charge, vous lancez, enfin, votre adversaire va lancer un des 6 par figurine de l'escouade et les 6 feront une BM. Autant vous dire que sur certaines armées très précises, ça peut ne pas les faire rigoler. Parce qu'on pense pas bah, typiquement à hein, des packs de Vince scitari, même euh, tout simplement. Bah, en fait, en stat, il suffit qu'il déplace son unité pour chercher euh, une ligne de vue plus pertinente, tout simplement. Et ben bah, déjà en stat, il fait plus de 3B, enfin 3BM ou un peu plus. Maintenant sur d'autres, euh, on va dire armées qui peuvent faire des doubles mouvements ou qui vont vouloir même vous charger. Bah autant dire que ça va faire réfléchir votre adversaire. Donc ça c'est un moyen de faire un peu de mind game, de, de dire bah ok, vas-y, tu vas utiliser ton unité, mais tu sais pas ce qui va se passer. Bien sûr, nous en tant que genre Sunsons, nous savons ce qui va se passer, mais on lui dira pas. Voilà, donc euh, nous avons fait le tour des 18 pouvoirs psychiques qui sont quand même une grosse composante euh, du codex Azansan et c'est important de les connaître sur le bout des doigts, ça va vraiment euh, donner toute la dimension à votre liste en, en vraiment euh, boostant les unités euh, les unités bah, tout simplement qui ont besoin de, de tanker avec les moins 1 pour être touchés, les 4 plus 1 but que vous allez vouloir lancer sur tout le monde. Vous ne pouvez pas, hein, vous le lancez qu'une fois, mais euh, vraiment, c'est vraiment très utile, c'est important d'être euh, bien organisé aussi, euh, mettez des tokens partout, euh, gardez vraiment, faites des listes de vos pouvoirs psy, euh, décrivez, prenez le temps de décrire à votre adversaire ou si vous êtes l'adversaire, de bien poser la question qui a quoi, de, de faire quelque chose d'assez visuel parce que c'est très rapide de s'y perdre quand on a euh, 12, 15, plus sort à lancer. Euh, vraiment, euh, prenez le temps sur cette phase de psychique de la faire proprement. Voilà. et là on va du coup enchaîner avec euh, la nouveauté du codex vraiment euh, ce qui va lui aussi lui apporter énormément de saveur et qui est très intéressant les rituels cabalistiques alors là on arrive sur la grande nouveauté euh, du codex ts comme tous les nouveaux codex quand on va jouer euh, pure ts on va avoir accès à cette nouveauté qui est les rituels cabalistiques donc pour y avoir accès voilà comme j'ai dit il faut absolument jouer un, une armée entièrement composée d'unités TS. Donc si toute l'armée est TS en phase de Psy, vous allez générer des points de, cabali, de cabale pour les figurines sur le champ de bataille suivante. Donc par exemple Magnus va vous donner 4 points, le, tout ce qui est euh, sorcier exalté, prince démon ou le personnage P Ariman vont vous en donner 3. Les sorciers classiques et le maître infernal vont vous en donner 2. Ensuite, les aspirants sorciers, donc Rubrix Scarab et le Chaman Zangor, vous vous en donnez un. En début de phase psy, vous allez compter du coup combien de points vous avez en comptant toutes les figurines présentes sur la table, pas celles qui sont en fait pour il faut qu'elles soient présentes sur la table. Vous allez vous faire votre petit pool de nombre de points de cabale que vous allez pouvoir dépenser pour faire un rituel. Donc toutes les unités qui ont sur la date, leur data sheet accès au rituel cabalistique, c'est écrit sur les data sheet, donc peuvent faire un rituel. Et chaque rituel ne peut être fait qu'une seule fois. Une unité ne peut faire qu'un seul rituel, sauf si elle a le trait de seigneur de guerre approprié. Et euh, en fin de phase de psy, tous les points de cavale qui n'auront pas été dépensés seront automatiquement mis à zéro et on recommencera à la phase de psy suivante. Donc, les rituels, on va vous les présenter. Le premier rituel, qui est euh, Vision Voir, permet d'utiliser la ligne de vue d'un autre cœur pour lancer le pouvoir particulièrement intéressant quand on commence à jouer un petit Magnus qui va pouvoir utiliser la ligne de vue d'un aspirant champion euh, d'un aspirant d'unité ou d'un autre petit sorcier pour pouvoir jeter ses super smites donc c'est vraiment un très très bon rituel qui coûte pas trop cher en plus à 3 points en réalité vous l'utiliserez systématiquement tous les tours parce que comme tu dis Magnus ça lui permet de rester caché mais on parlait tout à l'heure aussi du, de l'unité qu'on peut téléporter bah, typiquement vous pouvez téléporter une unité qui du coup va gagner une ligne de vue, qui sera peut-être à l'autre bout du champ de bataille, mais entre guillemets, vous amenez un sorcier, du coup, à portée de, de smite, typiquement, enfin, d'un sort, euh, d'un sort en tout cas, euh, et du coup, utiliser la ligne de vue du sorcier qui est à l'autre bout la, du champ de bataille, mais votre sorcier étant à portée de sa cible, utilisez du coup ce petit rituel pour lui caler de, des blessures mentales. Ça, c'est une mécanique qui est euh, très importante d'avoir en tête quand vous affrontez les TS, euh, de vous dire que, voilà, euh, dès qu'il y a euh, une ligne de vue possible, un endroit où le TS va pouvoir euh, poser une, une figurine, ça veut dire que vous pouvez recevoir vraiment une douche de mortel. C'est vraiment important de l'avoir en tête, puisque ces trois points-là sont systématiquement euh, investis, et fort judicieusement investis. Le deuxième rituel cabalistique, ce sera manifestation amplifiée. Plus six pas de pour quatre points, ça dépanne. C'est intéressant de l'avoir, ça peut vous permettre de passer des time. Bah, tout simplement euh, de manière un peu plus sécurisée, ou de lancer des sorts euh, avec un peu plus de marge pour moins vous exposer. Ensuite, on a un autre qui va pour quatre points être systématiquement utilisé. Voilà. Celui-là, il est auto-inclus tout le temps, tout le temps. La décharge malveillante. Et après avoir lancé un pouvoir psy qui met des blessures mortelles, vous utilisez ce rituel et vous rajoutez des trois blessures mortelles. Donc là tout de suite on se dit ça fait un smite à de 2d blessures mortelles ou si on a utilisé le strata à 3 plus des 3 blessures mortelles ou euh, voilà n'importe quel pouvoir qui va pouvoir mettre une petite blessure mortelle, bim on fait celui-là et on en rajoute. Donc c'est vraiment un excellent rituel qui sera systématique. Ensuite pour 4 points aussi l'écho du warp permet à un psycheur de tenter une action psy difficulté 3 pour gagner un, un CP. En fait, vous allez en gros euh, utiliser ces quatre points, lancer un pouvoir euh, auto, entre guillemets, et euh, ensuite gagner un CP. Ça fait pas mal, ça peut vous débloquer euh, tout simplement des stratas si en fin de partie vous êtes un peu à la ramasse. Ensuite, pour 5 points, on a le cœur de sorcier, qui après avoir lancé le pouvoir, permet de rajouter un au test. Donc c'est voilà, c'est pas celui qui va tout le temps se faire, mais qui est quand même très, très bien quand on voit qu'on a jeté son... C'est 2D et que, ensuite oh, on est à un de réussir, euh, bah, voilà. Celui-là, c'est ce petit rituel qui permet, bah, de le réussir. Voilà. Comme il est jeté euh, après avoir lancé le pouvoir, c'est quand même très, très intéressant. Ça apporte beaucoup de flexibilité et de fiabilité à la phase de psy des TS. Très utile, tout à fait, Thierry. Mais pour 7 points, <rire> moi, j'ai mieux. J'ai le pacte de l'au-delà. Avant de lancer le pouvoir, pas de jet, il passe auto à la valeur minimale, euh, requise minimale. Voilà. Ben, la, de psy, la phase de psy, souvent on dit que ça peut être un peu dangereux, des périls, tout ça, vous voulez même pas euh, essayer de claquer un CP pour euh, relancer votre test ou éviter le péril, hein, c'est possible hein, via strata. strata. Euh, ben là, voilà, 7 points, ça passe, point voir, pas de sujet. Quand il n'y a pas d'abjuration possible en face, c'est très bien. Ensuite, on va passer, euh, toujours pareil, on commence à augmenter. Celui-là, il est encore mieux, mon petit Biolix. Hein. Euh, la concentration cabalistique pour 8 points, donc, il permet, après d'avoir lancé le pouvoir, de dire, ce pouvoir-là, il passe. Il n'y a pas d'abjuration possible. Et ça, franchement, pouvoir le jeter, même en se mettant à portée de dissipation, même en étant, euh, voilà, quand on voit les sœurs de bataille qui abjurent euh, sur un 5+, tous les pouvoirs, enfin, voilà, ce, ce genre de choses, on se pose là, on, pose, on jette son pouvoir psy, et quand il est passé, bim, il n'y a pas moyen de l'éviter. C'est comme ça. Tu ne peux pas faire autrement. Donc, il est vraiment très, très, très, très bon. Il demande beaucoup de points, mais en même temps, il il les vaut, donc euh, il les vaut. Systématiquement, si on a vraiment un, quelque chose de critique, il va sortir ce rituel, c'est obligatoire. Enfin, si l'adversaire a de quoi dissiper. Absolument, et sinon, si jamais il n'a pas de quoi dissiper, on en a encore aussi euh, d'autres, puisqu'il en reste deux, et l'avant-dernier, c'est le Maelstrom Psychique. Il est pas mal celui-là, parce que pour huit points aussi, il nous permet de lancer un pouvoir de type feu sorcier, donc euh, dégâts, euh, qui est même inconnu pour le Psycheur, et alors qu'il a déjà été lancé par un autre Psycheur. On peut imaginer, par exemple, on a parlé de la um, Doombolt, alors je, je, je l'ai plus en tête le nouveau nom en, en français, mais celui qui met 3 BM flat, eh ben, typiquement, premier sorcier, 3 BM flat, boum, deuxième sorcier, euh, bien sûr, vous claquez le plus des 3 BM, donc on va dire vous en faites deux de plus, ça fait 5 BM, et là, un autre sorcier qui était juste à côté, vous pouvez relancer le même sort, 3 BM flat, boum, on passe à 8 BM stat euh, bah juste en, en ayant claqué un rituel sur chacun des sorciers, hein, puisqu'on ne peut pas claquer les rituels plusieurs fois sur le même sorcier, bien sûr. Mais euh, ça vous permet vraiment, encore une fois, de rajouter une couche euh, de mortel là où vous voulez vraiment la... Bah, tout simplement, allumer la douche. Exactement, exactement. Et le dernier, pour 9 points. Là, il est cher, mais en même temps, bon, il est quand même pareil, toujours très intéressant, euh, situationnellement, ou alors quand on veut vraiment aller chercher, euh, bah, par exemple, si on se souvient du pouvoir psy euh, de tout à l'heure qui permettait de jeter un nombre de dés égal au test psy. Donc là, ce rituel permet de rajouter, après l'avoir lancé le pouvoir, plus deux au test. Voilà. Donc c'est où pour pouvoir passer euh, un smite critique, etc. Donc il est quand même intéressant. Euh, moi ce que je dirais de ces rituels c'est qu'ils apportent énormément encore une fois de saveur et qu'ils apportent un truc que les TS manquaient c'est de la fiabilité parce que c'est quelque chose qu'on pouvait euh, auparavant leur reprocher c'était de se dire eh ben voilà, quand on a vraiment hâté sa phase de psy qu'il n'y a rien qui passe, que c'est compliqué et euh, eh ben on était vraiment euh, tout de suite, on, voilà, on se mettait en PLS quoi, globalement euh, là les rituels psychiques ça va permettre de vraiment fiabiliser alors on va toujours pouvoir rater, mais au moins les choses qu'on a vraiment envie de passer, il y a quand même de grandes chances qu'on arrive à les passer et c'est très très très intéressant. Et je vais même aller plus loin dans le sens où euh, je pense qu'un bon joueur, va c'est dans cette euh, cette mécanique-là de rituel qu'on qu va le, le sentir, qu'on va le voir, qu'on va le ressentir, en bien ou en mal, ça dépend de quel côté on est, si on est le bon joueur ou pas. Mais euh, déjà dans la construction de liste, puisque comme tu l'as dit, suivant les personnages, Magnus rapporte 4 points, etc. Les, les, les sergents ne ramènent qu'un point. Euh, déjà dans la construction de liste, il va réfléchir dans un tour standard, j'ai besoin de combien de points Est-ce que j'en ai besoin de, de 15, de 20 mmh. ou de plus et, euh, et du coup, il va construire sa liste en fonction aussi. Euh, on, on précise vraiment les figurines de être sur le champ de bataille. Donc, il faut se dire ouais, là, je suis en faible, là, je vais être embarqué. Donc, ça, ça va ça va rien me rapporter. Euh, donc, il faut que j'en ai quand même au moins une douzaine sur table. Donc, il me faut quand même mm -hmm. ça, ça, ça sur la table. Et, euh, et ensuite, voilà, toute cette mécanique là, typiquement, c'est celle qu'il va falloir le digérer et apprendre à, à manipuler. C'est là qu'on va gagner en maturité au fur et à mesure des, des parties. Et donc, du coup, on va pouvoir passer, je pense, sur... Euh, eh bien, tout simplement, les datasheets. Exactement. Et c'est parti pour le cœur du codex, les datasheets. Et on va tout de suite commencer par le grand patron Magnus, le violet... Non c'est une blague, bien sûr. Il est resté rouge. Magnus le Rouge. Euh, Magnus le Rouge qui coûte désormais 450 points. Et euh, qui a toujours un profil assez sexy quand même. Hein. Il, il bouge de 16, même s'il a un profil dégressif. Hein, Puisqu'il bougera de 14, puis de 12. Ça reste quand même une figurine très mobile, même quand il boite. Il a une CC une CT de 2+, une force de 8, une endurance de 7, 18 points de vie. Attention. Toujours bien le cacher derrière les plus grosses fouines de la table. 8 attaques. Euh, en dégressif, toujours, il perdra une attaque, commandement 10, sauvegarde à 3+. Il tape au close euh, comme une, un sauvage, il a une arme donc euh, qui tape de, à force euh, x2, donc force 16, pas de problème pour blesser. PA-4, donc pas de sauvegarde en général, sauf un vue. Dégâts 3, très bien comme seuil, c'est du flat, c'est sec, c'est beau, c'est propre. Et euh, si en plus... Euh, il tape en général un, un gros truc, on va dire, avec sauvegarde invue vue qui résiste euh, après qu'il ait tapé. Euh, une figurine ennemie qui a perdu un ou plusieurs points de vie euh, suite à bah, ses attaques, mais sans avoir été détruite, euh, subira des trois blessures mortelles. Voilà, ça, ça peut permettre de finir euh, un Drain qui réduit les dégâts de 1, qui a une invue, par exemple, sur lequel vous n'auriez pas pu euh, passer le, le D-Sex pour lui enlever son invue. Et ben bah voilà, au moins là vous pouvez rajouter une petite couche potentiellement de finir, c'est toujours intéressant. Bien entendu, Magnus le Rouge euh, génère donc des, des quatre points de rituel. C'est quand même important de le rappeler, c'est structurant. Euh, c'est un primarque. Ce sera le seigneur de guerre, ce qui veut dire qu'il sera forcément dans son petit détachement euh, spécifique euh, qui vous permettra d'avoir un bataillon, par exemple, gratuit euh, à côté. Euh, en tant que primarque des Sazonson, il donne en aura une reroll des touches de 1. Donc euh, tous les 1 pour toucher, en bulle sur les unités base, Sasonson bien sûr, hein, puisque c'est un codex V9, euh, bénéficieront de cette reroll, euh, ça fait plaisir. Et en plus, euh, à la phase de commandement, euh, grâce à sa règle Seigneur de la planète des sorciers, vous choisirez une unité base ou personnage, Sasonson a mis à 6 pas de lui, et vous aurez une foule reroll des touches. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît hein, maintenant dans les codex, euh... Ça se prend bien sûr sur les escouades de Terminator, par exemple, pour ne pas en reparler. Euh, cette figurine, bien sûr, Magnus, a une sauvegarde invulnérable de 4 ou plus. Petit changement maintenant, donc 4 ou plus de sauvegarde invulnérable. Et elle ne subit jamais les périls du warp. Ce serait dommage quand même, c'est un petit peu le patron du psy. Euh, donc ça, on le prend. Grâce à sa règle, regarde Magnus, chaque fois que cette figurine manifeste le pouvoir psychique châtiment, elle fera des 6 blessures mortelles au lieu de D3 ou 3 D3 blessures mortelles au lieu de D6. Si jamais il fait 11 ou plus. Euh, donc là, typiquement, hein, vous pourrez utiliser les rituels, etc., pour euh, essayer de booster, de passer ce palier de 11 pour euh, cracher les 3 D3 blessures mortelles. Vous avez aussi la règle puissance surnaturelle qui lui permettra de relancer les tests psychiques. Ça fait plaisir, ça permet encore une fois de fiabiliser encore plus les, sa phase psy et de garder vos points de rituel pour les autres psyqueurs, hein, tout simplement. Et puis, euh, tout simplement, à chaque test psychique ou d'abjurer le sorcier, vous pouvez ajouter... Un au résultat et si jamais il est en on va dire en, en top profil donc avec 10 points de vie ou plus vous pouvez même ajouter deux donc autant vous dire que euh, Magnus ne rigole vraiment pas au psy il va vraiment être destructeur la question en fait quand on regarde la data datasheet c'est est-ce que vous allez le montrer à quel moment vous allez le montrer puisque vu qu'il a une sauvegarde 4 plus 1 vue et une endu 7 avec 18 PV on sait très bien que maintenant dans, dans la méta actuelle ça saute quand même assez vite la question c'est pendant combien de temps vous allez profiter des lignes de vue de vos autres psycheurs avec vos rituels pour le cracher de la mortelle Et à quel moment vous allez le montrer vraiment pour enfoncer le clou euh, Voilà. Est-ce que tu as, Gotham, des commentaires supplémentaires sur ce magnifique non, personnage bah, je, alors quel, Quelques-uns, quelques-uns. Alors moi, certes, alors je trouve qu'il a beaucoup gagné, comme tu le disais, il va être très structurant parce qu'il va apporter ses quatre points de rituel. Euh, il a gagné aussi euh, en test psy parce que du coup, plus 2, mais il faut pas oublier le plus 1 natif donc du coup ça veut dire qu'il démarre avec un plus 3, donc ça va quand même être très très très efficace, la relance des psys, tout ça. Donc en ayant accès au rituel cabalistique, c'est sûr que là, en termes de psy, il va être vraiment fiable, il va être très destructeur. Par contre, à contrario, comme il n'a plus accès qu'à qu'une 4 plus 1 vue... Euh, et euh, bon, le fait qu'il ne bénéficie pas de la règle obscurant, il va quand même aussi être très fragile. Euh, bon, quand on compare avec son ancien profil, pour moi, il y a un peu plus de gains que de pertes, même s'il a quand même pas mal perdu en termes de, de résistance, mais il a aussi baissé en points Donc, euh, vu, ce que tout, vu tout ce que apportent les nouveaux stratagèmes, les rituels cabalistiques, etc., je pense qu'il a potentiellement sa place. Est-ce qu'il a sa place tout le temps Non, mais au moins, je pense, il, est, il faut y réfléchir. Je pense, il faut y réfléchir, il faut le tester. C'est vraiment intéressant. C'est une très bonne data Comme. Euh, du coup, après, on va enchaîner eh ben, avec son capitaine de première compagnie, euh, le célèbre Harry Man, ou Harry Potter, pour les intimes. Donc, Harry Man, euh, bon, bah, en termes de profil, il a juste, euh, comment dire, il a fait un sorcier exalté, il va faire ses cinq attaques classiques, il a son bâton avec euh, son dégât 3 flat. Euh, voilà, c'est un profil de capitaine Space Marine classique avec ses 5 PV. Euh, mais il y a eu euh, un petit peu de changement. Donc c'est un personnage qui va connaître euh, trois pouvoirs psy, qui va pouvoir jeter trois pouvoirs psy et en dissiper trois. Et la grande différence qu'il avait par rapport à avant où il avait un plus 1, maintenant comme il y a toujours le plus 1, maintenant il a la relance native de tous ses tests psy. Donc c'est un personnage euh, qui vaut cher en points, il vaut 160 points à pied et 180 points sur son disque qui permet de rajouter 6 pas de mouvement donc de bouger de 12 et de gagner le mot clé vol. A euh, à noter d'ailleurs que les personnages euh, de même que les zangor sur disque. Maintenant quand les personnages sont sur disque et les zangor sur disque, ils n'ont plus le mot clé démon. Donc c'est voilà, c'est à la fois des fois comment dire, on pouvait apporter quelques petits bonus mais il y avait aussi quelques contraintes donc euh, voilà, c'est c'est à noter. Et euh, voilà, pour moi il me paraît indispensable, il... enfin pas, ouais, indispensable quand même parce qu'il a énormément de, de, de tricks en fait. Il va pouvoir être soit le perso qui va faire quasiment tous les buffs et être très fiable avec ses relances, etc. Et le fait qu'il puisse jeter trois pouvoirs, je pense que c'est un, un personnage qu'on va beaucoup voir comme, à, comme auparavant. Euh, Peut-être même en allié, donc euh, dans, certaines, dans certaines factions. Parce que, bah, il peut apporter les secondaires, Thousand Sons et compagnie. Donc, c'est très intéressant. C'est un, un personnage qu'on va beaucoup voir. 160 points à pied, mais il est vaut Il est vaut. Voilà. Je sais pas si t'as un truc à rajouter, toi, sur Harry mais... Bah, franchement, je suis d'accord. Il est vaut En fait, je vais le comparer à un Magnus du Pauvre, entre guillemets, dans le sens positif du terme, puisqu'il est vraiment, c'est sa version économique. Il, mmh. il va lancer trois sorts aussi. Il sera tout aussi fiable, en fait, au final. Mmh. Euh, donc, vraiment, un, une, une bonne entrée. On peut aussi préciser juste, euh, qu'Ariman, tout lui. comme absolument euh, Ariman, tout comme Magnus euh, n'ont pas accès au, au culte. Néanmoins, ils ne cassent pas les, les bonus de culte dans les détachements. Euh, donc euh, voilà, ça reste flexible. Maintenant, comme le disait Gotham, euh, vous les utiliserez pour euh, lancer toute une panoplie de sorts sans problème. C'est pas eux qui s'occuperont de lancer les, les sorts du culte. On peut enchaîner ensuite sur une troisième datasheet, le prince des monstres Anson, je l'aime bien celui-là. Euh, son profil a été mis à jour, donc euh, pour s'aligner un petit peu sur le, le, le profil de la Death Guard, grosso modo en termes d'équipement, puisque euh, c'est toujours un personnage qui bouge vite, 8 voire 12 en vol, euh, qui tape fort hein, avec ses 5 attaques. Euh, L'équipement, donc euh, l'épée infernale gagne le plus en force en plus du PA-3, dégâts 3, donc ça c'est un bon équipement. Euh, qui fera le qui fera le boulot hein, avec euh, typiquement les, les, la relique qui lui permet de gagner une 2+, au lieu de sa 3+, plus euh, naturelle et euh, la, la division des dégâts euh, la division des attaques plus le trait de seigneur de guerre qui lui permet de réduire de 1 hein, les dégâts vous avez quelque chose de très tanky qui tape fort qui va aller vite au close attention petite limite parce que euh, il n'a plus accès au warp time on l'a rappelé tout à l'heure les mots-clés sont importants donc il n'aura pas le double mouvement pour aller vraiment au close là où ça fait mal, mais c'est un très bon contre à longue distance quand même moyenne distance on va dire puisqu'il va très bien tanker sa sauvegarde 4 plus 1 vue sera utile dans tous les cas et en plus quand il est au centre de votre dispositif il donne toujours une, reroll des, enfin une relance des, des As à la touche pour les unités bases de son propre culte euh, ami à 6 pas. Il peut lancer deux pouvoirs, donc c'est un très bon psycheur, en plus de connaître deux pouvoirs, plus le châtiment, plus le sort du coup de son culte, donc c'est quand même un, un prince démon, c'est quatre sorts sur pattes, donc euh, c'est vraiment une toolbox qui va coûter euh, 185 points avec son épée et les ailes, euh, qui va faire du close, du tanking, du psy, c'est vraiment quelque chose de très polyvalent, une très bonne entrée, sachant que vous êtes quand même limité à un par détachement, hein, c'était dans les règles Southern Sun initiales euh, désormais, donc euh, en tout cas c'est bien d'en avoir un, hein, C'est, ce sera pas perdu, c'est un bon investissement. Ouais, je dirais même que si on peut le comparer euh, au Prince des Mondes de, de la Desgarde, ben, en fait euh, il peut avoir quasiment la même chose, le moins un en dégâts, mais il va ajouter un pouvoir supplémentaire et avoir sa 4 plus invulnérable. Donc il, mine de rien, c'est vraiment, pour moi, c'est une top entrée de ce codex, ouais, carrément. Donc ensuite, bah, on va pouvoir passer eh ben une des nouvelles entrées. le Enfin, une des nouvelles, il n'y en a qu'une. Donc euh, la nouvelle entrée, le Master Infernal. Donc le Master Infernal, c'est un profil de sorcier, euh, de petit personnage secondaire, entre guillemets, classique. Hein. Donc euh, une figurine avec euh, 4 PV, 4 attaques... Euh, en termes d'équipement, il a son sceptre de force, voilà, euh, qui donne le plus 2, moins 1, euh, plus 3 en force, moins 1 en PA et des 3 dégâts. Mais euh, voilà, c'est la nouvelle entrée, c'est le chaplain des TS. Donc ça reste quand même un sorcier, il a accès à un pouvoir, et il peut jeter un pouvoir. Voilà. Euh, après, il faut pas oublier, quand je dis il a accès à un pouvoir, c'est dans les disciplines, il a quand même son culte. Pareil, on va peut-être pas le redire à chaque fois, mais il a quand même son culte et le smite, etc. Donc il a accès à ce pouvoir-là et il a aussi du coup la connaissance de deux des pactes infernaux présentés précédemment et il peut en jeter un seul euh, à la phase de commandement sur un 3+. Donc euh, moi je pense que c'est un perso qu'on qu va voir, un c'est sûr, deux je suis pas sûr, mais un c'est sûr parce que on joue full TS, qu'on veut avoir sa létalité quand même sur le, nos unités, bah, rien que le pacte en fait du plus 1 en force, il me paraît indispensable quand je vois le profil des unités qu'on a en termes de tir ou autre, enfin pour le tir voilà, ça va apporter énormément de, de fiabilité et puis beaucoup plus de, de puissance quand on voit l'endu 5 des orques donc passer les combis à force 5 quand on voit même euh, euh, comment dire le le contenteur double vol Kit pour le passer à force 7 Voilà, c'est des paliers, tout ça. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Son pack, donc, pour moi, indispensable d'en mettre un dans nos listes TS. Complètement en phase sur le maître infernal. On est très content de l'avoir. Euh, on est d'accord qu'on va bien remplir nos slots de QG. Et justement, on va enchaîner sur les sorciers et les sorciers en armure Terminator qui ne prendront pas désormais euh, de slot dans les détachements pour peu qu'on euh, ait un sorcier exalté euh, dans ce même détachement. Ça va nous permettre de libérer un petit peu de place, euh, puisque bah on va vouloir quand même prendre pas mal de QG. Maintenant, le problème des sorciers et sorciers en armure Terminator, c'est que c'est exactement les mêmes que ceux qu'on connaissait avant, euh, dans le sens où ils lancent deux sorts, euh, ils sont classiques, mais. Le problème c'est qu'ils n'ont pas d'invue comparé, euh, on va voir à la suite au sorcier exalté, euh, ils coûtent quand même 90 points, voire 105 pour celui qui est en armure Terminator, euh, Delta, euh, quelques points supplémentaires si on veut les équiper, mais en fait je trouve que le problème de ces unités c'est qu'elles sont un peu vieillissantes, elles sont pas très V9 et euh, elles manquent de mobilité euh, puisqu'elles n'ont pas accès au disque euh, de Zench. Euh... Et encore une fois est ce qu'on va vouloir se priver d'un sorcier pour le mettre en FEP grâce à son armure terminator je suis pas vraiment convaincu puisque finalement on a bien vu qu'on avait des méthodes de redéploiement efficace d'elt1 pense pas que ce soit des entrées qu'on va voir en priorité c'est pratique si jamais vous manquez de psy dans votre construction liste parce que vous voulez économiser des détachements et avoir quand même un certain nombre de qg donc dans ces cas là vous mettrez un sorcier qui ne prendra pas de slot ce qui vous permettra de rester tout simplement à un détachement là je le comprends, maintenant c'est pas forcément quelque chose qu'on va aller chercher nativement bah Moi je suis plutôt en phase, pareil avec ce que tu as dit pour moi, leur avantage c'est de ne pas prendre de slot, parce qu'après en effet en fait ils ont 90 points euh, un profil euh, un peu vieillissant comme tu le dis, puis bon vraiment un profil de perso, de buff en fait ils ont quand même l'un vue à 5, mais c'est pas incroyable euh, surtout qu'en fait le delta est très faible avec justement l'entrée suivante qui arrive euh, le sorcier exalté, puisque le sorcier exalté ne vaut que 10 points de plus. Et pour 10 points de plus, en fait, on va gagner énormément de choses, qui va tout d'abord gagner bah, un profil de capitaine, en fait, donc euh, 5 PV, 5 attaques, comme un capitaine permet de la relance D1, qui va avoir un peu plus d'options d'équipement, dont le disque, qui va lui permettre de gagner énormément en termes de mouvement et de flexibilité sur la table pour pouvoir se positionner où on veut et jeter les pouvoirs où on veut. Euh, et aussi euh, l'invue A4+, donc mine de rien être beaucoup plus solide, euh, et tout ça en fait euh, pour euh, 10 points de plus quand il est à pied, donc euh, c'est vrai que voilà pour moi le, le sorcier souffre de cette comparaison euh, énormément, et tant mieux parce que c'est une entrée spécifique côté S, euh, donc euh, bah, c'est cool de sortir ses capitaines TS. Profitons-en Et voilà pour euh, l'ensemble des QG à notre disposition, et on va donc enchaîner sur les troupes. On va commencer par nos magnifiques cultistes. Les cultistes sazen sun Les cultistes euh, qui sont passés à, à 5 points par figurine. Et heureusement, parce que maintenant ils sont plus euh, objectifs sécurisés. Donc euh, autant vous dire que c'est vraiment la troupe du pauvre. Euh, pas grand chose à dire sur eux. Hein. C'est vraiment si vous avez besoin de, de, de troupes pas chères pour garder un objectif fond de cours. Euh, ça meurt vite. Ça va pas sécuriser grand chose. Mais ça a le mérite de pas être cher. Euh, J'ai pas forcément envie d'aller plus loin puisque tout le monde les connaît. Euh, deuxième troupe, les Zandgor, donc eux, pour le coup, bah, ils ont changé, ils ont changé, euh, ils ont perdu un point de CC, donc maintenant, c'est des troupes qui touchent à 4+, plus. donc, euh, bon, on verra sûrement, euh, à cause de ça, un peu moins de Zandgor, même s'ils ont accès à un strata qui permet de, de faire une foule relance, bon, c'est, voilà, ça me paraît plus compliqué, euh, par contre, euh, la bonne nouvelle sur les Zandgor, et mine de rien, c'est une bonne nouvelle, ils sont plus passés de 9 points à 7 points, et du coup, à 7 points, eh ben mine de rien pour une entrée de troupes qui aura une invu à 5 et une en du de 4 euh, systématiquement euh, si on veut une troupe pas chère, on va prendre eux plutôt que les cultistes. Enfin si on a les, la petite différence de points euh, présente parce qu'en plus ils seront eux ils seront super OP. Donc euh, donc voilà, je pense que ça reste une unité qui on verra un petit peu par petit groupe de 10 juste pour combler des slots éventuellement quand on n'a pas de points quoi. Voilà. C'est tout. J'ai pas grand-chose de plus à dire pour sur eux je, je pense. Et euh, on va passer à la troupe la plus intéressante quand même, celle qu'on attend tous, c'est le Marines Rubrique A. Le rubrique Marines que tout le monde connaît et qui a désormais son deuxième point de vie, oui, voilà, qui annonce oui, du oui. bon pour la suite. On l'a tous <rire> attendu, on l'a tous attendu, ce deuxième point de vue, il fait plaisir. Euh, notre petit Marines, donc qui bouge de 6 pas désormais, il a gagné un pas de mouvement, on peut le citer quand même. Après son profil reste classique, hein. 3, plus pour toucher, en du 4, force 4, c'est vraiment classique. Il a sa deuxième attaque qui a été incorporée par défaut. Donc il a pu la, la règle assaut haineux qui lui donnait plus une attaque, quand il chargeait, se faisait charger, etc. Maintenant, c'est directement dans le profil, on est content, parce que c'est stable, au moins, une fois qu'on se fait gluer, et ça peut arriver, hein, quand même, avec ces troupes-là, euh, même si on sait qu'on a notre petite toolbox habituelle, avec euh, cube de la duplicité, encore une fois, hein, qui n'est pas un désengagement, et qui permet donc de sélectionner une unité amie et de la remettre en fait immédiatement, on va dire, quelque part sur la table, donc euh, ça, c'est très pratique, sera peu probable, mais si vous êtes englué, au moins, vous avez vos deux, atta deux attaques de base. Les rubriques marines, que vous pouvez prendre de 5 à 10, euh, peuvent être équipées de diverses manières. Par défaut, ils ont un bolter inferno qui est un tir rapide à 24 pas, tir rapide 1, force 4, pa 2, c'est celui qu'on connaît, habituel, à un dégât, ça marche toujours, ça fait le café. Euh, vous pouvez les équiper avec aussi un canon sous le reaper, euh, très pratique, portée 24, de 5, force 6, pa 3, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est un seul dégât. Mais vraiment, c'est quelque chose qui donnera du punch à votre escouade quand il y aura besoin de d'appuyer un petit peu. Et il y a aussi une autre option d'équipement, c'est de les équiper tous, potentiellement, avec des lance-flammes, lance-flammes Warp euh, à portée 12 pas. Donc euh, là, c'est intéressant, puisque ça veut dire qu'ils vont pouvoir tirer quand ils vont arriver de FEP via sort ou autre, et donc là c'est de la touche auto, donc D6, euh, D6 touche auto, force 4, PA-2, on se rappelle qu'on peut booster la force, voire euh, avoir un plus un bless euh, via stratagème, donc ça c'est quelque chose qui peut être très euh, percutant et euh, à surveiller, parce que c'est très pratique de pouvoir lancer une escouade, de, même de 5, hein, mais, mais sinon de 10, vous crachez vos 10 dés 6 tirs de lance flamme, euh, Votre adversaire va pas rigoler du tout, euh, sachant qu'il peut prendre ça sur la tête à n'importe quel tour de la partie. Euh, ce qu'on peut préciser quand même aussi c'est qu'ils peuvent prendre une icône de flamme ça c'est nouveau et euh, cette icône vous permet de gagner un point de cabale supplémentaire ce qui fait que vous pouvez imaginer des escouades de 5 euh, posées un peu en arrière ligne ça fait quand même 10 points de vie chacun euh, par escouade et qui génère donc un point de cabale par le sorcier, le, le sergent de l'escouade et un point de cabale avec l'icône donc ça fait 2 points de cabale par escouade vous en mettez 3, ça vous fait 6 points de cabale c'est une construction de liste qui, qui peut être intéressante euh, on rappelle qu'ils ont, ils ont aussi la règle tout n'est que poussière euh, qui leur permet d'ajouter 1 à leur jet de sauvegarde contre eux, euh, les attaques de dégâts 1 toujours très pratique parce que puisqu'ils sont en 3+, ils passeront en 2+, voire en 1+, quand ils sont en couvert euh, et qu'on peut réduire aussi les, attaques, euh, les dégâts des attaques euh, de tir de 1 via stratagème euh, très très pratique en plus de ça cette règle-là leur permet aussi de ne pas avoir de malus euh, avec les armes lourdes lorsque euh, elles se déplacent. Donc par exemple, le canon sous le Reaper qui a une arme lourde, j'en parlais tout à l'heure, euh, ça permet de garder vraiment tout son potentiel, de pouvoir faire un petit décalage de quelques pas, trouver une ligne de vue, tirer sans malus. Très pratique. Euh, nouvelle règle aussi, automate euh, ésotérique. Chaque test de morale pour cette unité est automatiquement réussi. Et ça, ça fait plaisir parce que pour la troupe qui coûte quand même 21 points par défaut, ça aurait fait mal en fait de perdre des figurines au moral. Là au moins, vous ne perdez personne, même pas la première figurine. Vous ne lancez pas le jet, jamais. Donc ça c'est vraiment très pratique. Et c'est parti pour les élites. Pour les élites, on va commencer par le Meta Brutus. On va passer très rapidement sur cette data sheet euh, puisque c'est un drano, ça a 8 PV, euh, qui existait déjà, qui peut être équipé vraiment de manière très variée. Euh, et qui a gagné en plus hein, dans, dans, dans cette sortie de codex, puisqu'il gagne la réduction des dégâts de 1. Euh, donc ça c'est bien, il peut gagner des rolls euh, dès qu'il commence à être blessé sur les jets de blessure. Maintenant c'est une figurine qui coûte quand même assez cher hein, par défaut, 115 points. Donc euh, j'ai envie, envie de dire qu'on ne les verra pas forcément, ici, il y a d'autres choses à aller chercher. Donc euh, voilà, on va tout de suite enchaîner sur les terminators du scarabée occulte. Alors, les Terminator du Scarabée Occulte, c'est vrai que ça, c'est un petit peu la grosse entrée qu'on va voir sur incontournable dans ce codex. qu'on Je pense que le pack de 10 il va quasiment tout le temps arriver, ou alors sinon 3x5 aussi, pour avoir les... Les accès au stratagèmes pas trop cher. Donc ouais, c'est vraiment une très bonne entrée. Donc là, pareil, on a eu gros changement, euh, comme tous les TOTOR, on a gagné le troisième PV. Le troisième PV sur les Scarabes fait, fait très plaisir. Euh, l'attaque la, de l'assaut soe a été aussi euh, implémentée euh, sur le profil donc ils sont à trois attaques flat voilà tout le temps donc c'est pareil c'est très bien moi je préfère comme ça c'est plus c'est plus stable euh, donc en termes d'équipement par contre ça n'a pas beaucoup changé sauf le corps à corps un gros changement mais euh, pour ce qui concerne le tir, toujours pareil. On avait leur combi-bolter à tir rapide de force 4, PA-2, dégâts 1. Donc là, ça reste. Ils ont toujours accès aux deux armes de tir. Donc le canon sous-reaper, avec son petit changement qui fait qu'il a gagné un tir et un point de force, donc lourd de 5, force 6, PA-3, dégâts 1. Donc voilà. Surtout que c'est une arme qui ne vaut que 5 points de plus euh, sur la figurine par rapport à, à, à, lorsqu'elle est équipée par défaut avec le, le combi-bolter. Normalement, si on a les points systématiquement, on va prendre, parce que pour 5 points, c'est vraiment pas très cher, c'est quand même une très bonne arme. Euh, et ils ont aussi accès au lance-missile euh, Hellfire. Donc le lance-missile, c'est euh, un lourd de deux, force -vite, 2, force 8, P1-2, damage D3, et qui tire à 36 pas donc euh, bon euh, pareil je pense que de toute façon quand on va chercher des grosses escouades on commence à tout mettre dessus puisque ça fait pas beaucoup plus cher quand ils sont équipés avec ça c'est 10 points l'arme et en plus ça conserve quand même son combi bolter donc voilà je pense qu'on veut en faire des escouades qui, qui lavent bien au tir donc euh, systématiquement on va les équiper euh, donc que ce soit le canon sous reaper ou le lance-missile on peut en prendre un par tranche de 5 figurines dans l'escouade. Très intéressant, et là le gros changement, c'est au niveau du corps à corps. Donc au niveau du corps à corps, leurs petites épées énergétiques ont enfin euh, bah, eu un gros step up. Hein. C'est devenu des copèches et ils tapent à force plus 1, PA-3, mais dégâts 2. Et mine de rien, bah, ça fait que cette petite escouade avec son attaque supplémentaire tout le temps et ce, cette épée, et eh ben elle est vraiment, vraiment pas ridicule au corps à corps. On n'oublie pas aussi pareil qu'ils ont accès au plus 1 pour blesser. Donc ça commence, euh, bah ça commence à meuler avec toutes ces petites attaques à dégâts 2. Euh, moi je les trouve euh, excellents, euh, parce que c'est une unité polyvalente, elle va pouvoir tout faire, le tir, le cac, etc. Donc en termes de règles sp, euh, pareil, on a accès aux mêmes règles sp qu'on trouve chez les rubriques. Donc c'est-à-dire on va avoir les automata, qui permettent à l'escouade d'être sans peur, grosso modo, et le tout n'est que poussière, qui donne toujours pareil, euh, le plus 1 à la sauvegarde quand c'est du dégât 1, et euh, le pas de malus pour bouger et tirer avec des armes lourdes et eux contrairement aux rubriques, ils ont pas mal d'armes lourdes. Donc euh, voilà, c'est une escouade qui va normalement ça va être le gros morceau de l'armée qui va faire les dégâts en fait. C'est typiquement beaucoup des dégâts vont venir de cette escouade là. Euh, voilà, ils ont euh... ouais, ils ont toujours leur invue à 5 par contre, c'est voilà, il manque l'invue à 4 mais on peut l'avoir via les pouvoirs. Euh, c'est une entrée qui vaut quand même 40 points pièce donc c'est pas donner, donné. Mais euh, comme ils valent à peine le double que les rubriques, je pense que systématiquement, cette entrée, étant, bah, elle les surclasse tellement que, que, ouais, elle écrase les rubriques, on va les prendre parce qu'on a besoin de troupes et quelques petites escouades comme ça, mais globalement, on va, va voir beaucoup de scarabs, quoi. Je pense que une escouade de 10, ça sera très, très souvent, et après, peut-être même une autre de 5, ou alors 3 fois 5, euh, ouais, moi, j'aime bien. J'aime énormément cette entrée. On peut passer ensuite à la dernière élite, c'est le chaman Tsangor, euh, lui euh, coûte 70 points désormais, euh, il peut toujours lancer son pouvoir psychique euh, habituel, donc lui c'est le seul, on a dit, des psycheurs à n'avoir accès qu'à la, dis la discipline du changement, euh, il n'a pas accès au culte hein, non plus, euh, puisque c'est un Tsangor. Euh, c'est un sorcier, mais qu'on qu qu verra pas forcément, parce qu'en fait, son sol à tous c'est de coûter 70 points, justement. Il est moins cher qu'un qu'un sorcier. Maintenant, il ne lance qu'un seul sort. Bien sûr, il vole, donc il est flexible. C'est peut-être là qu'il est utile, puisqu'il a un mouvement de 12 euh, grâce à son disque avec euh, le mot clé vol. Euh, mais maintenant, il ne donne plus le plus-un. Il fait plutôt une relance des 1-2 touches aux, aux unités de Sangor à 6 pas de lui. Donc en fait, il est moins percutant qu'avant, euh, il est moins clé de voûte en fait dans une liste. Et euh, là où typiquement moi j'en jouais, je pense qu'aujourd'hui dans la construction de listes qu'on qu on entrevoit, on, on les verra pas tout de suite. Peut-être qu'on, dans des listes futures, on va essayer peut-être de, de tester des choses avec euh, des Tsangor, peut-être plus en masse si la méta évolue, on les verra revenir, mais en l'état je pense pas qu'on les verra réellement. Donc euh, je m'attarde pas plus que ça euh, sur cette entrée. Et c'est parti pour les attaques rapides. On continue sur les Tsangors avec les Tsangors éclairés et pas avec des torches. Euh, ils sont prenables euh, de 3 à 6 par escouade. Euh, ils bougent toujours de 12. C'est toujours une unité assez euh, tech dans le sens où euh, c'est une petite unité satellite qui vous permettra d'aller chercher euh, des escouades satellites pour faire du trade en fait assez facilement. On est à 18 points par tête, euh, quel que soit l'équipement choisi. Euh, le grand arc qui fait désormais assaut 1 à 30 pas et euh, force 5, PA-1, dégâts 1, euh, qui blessera tout le temps sur euh, du 2+, et qui permet d'ignorer la règle euh, attention monsieur, donc qui peut aller cibler les personnages. Euh... C'est pratique, mais maintenant, c'est qu'un seul tir. Donc, euh, en fait, ce sera plus assez létal, surtout à 6 maximum par escouade. La lance divinatoire, euh, qui était l'arme de close hein, historique, reste euh, pertinente. Force 5, paire 1, dégâts 2, euh, même s'ils ne chargent pas désormais. Euh, elle est intéressante. Maintenant, le problème, c'est qu'ils n'ont plus le strata pour faire des doubles phases de close. Euh, ils ont la reroll plutôt du pour toucher. Donc, c'est intéressant, mais le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont plus assez d'attaques. Et comme ils, eux, ils ont gardé la, la, la touche à 3+, ça va être trop juste souvent pour avoir quelque chose de fiable. Donc en réalité, ces escouades-là, c'est un peu des escouades tech que vous, que vous pourrez aller voir si vraiment vous les appréciez euh, dans votre jeu, mais que par défaut, on n'ira pas chercher. On a une deuxième attaque rapide, et cette attaque rapide, la deuxième, eh ben pour moi, elle est très très très très bonne. Euh, c'est l'enfant du chaos, ou le rejeton. Euh, donc, euh, pareil, le profil a un petit peu changé, euh, parce qu'on est passé à 2 euh, des 3 attaques, il me semble. Enfin, euh, en tout cas, on voilà, on est aligné avec le profil qu'on peut trouver dans la l'ADG. Euh, C'est une très bonne unité, parce qu'elle est à mettre en relation avec son coût en point, qui est très faible. Oui, en termes de caractéristiques, donc la caractéristique, une des très bonnes caractéristiques, une endu euh, 5, une force 5, 4 PV, 2 des 3 attaques... Un bon commandement, mine de rien, comme ça ça évite que ça fuit aussi bêtement euh, sur euh, quand ils ont pris un, un, un ou deux morts, hein, parce que c'est une escouade qu'on peut prendre de 1 à 5. Euh, et euh, toujours avec euh, en termes de profil euh, d'attaque, donc euh, les attaques à force utilisatrice PA-2, dégâts 2, et le, la règle de mutation. Donc euh, la règle de mutation qui permet soit de faire des attaques à PA-4. Donc on en relève fait un D3 en début de phase de combat. Enfin, quand on les active pour voir euh, quelles mutations on a. Donc la première qui permet de faire des attaques à P -4, la deuxième qui permet de rajouter un des trois attaques, donc de passer à trois des trois attaques par figurine, et la dernière qui permet de relancer tous ces jets pour blesser. Euh, ne pas oublier d'ailleurs que en Thousand Sons et eh ben en fait c'est vraiment une unité qui, enfin qui, pour moi elle, elle est très très bonne et même un petit peu exceptionnelle parce que il y a le strata pour un PC qui vient les fiabiliser incroyablement, qui permet pour un PC de choisir la mutation qu'on veut donner et de rajouter en plus, plus une attaque. Donc là, vraiment, on n'aura on, on, on pas de d'aléatoire. quoi Ça va vraiment voilà être très fiable de ce point de vue-là. Et en plus, euh, bah, on a accès à tellement de sortes de boosts. Si on a envie d'en faire euh, voilà quelque chose qu'on va un petit peu envoyer devant juste pour embêter l'adversaire et qu'il soit obligé de mettre pas mal de ressources à cause de son nombre de PV et de sa bonne endu, bah, on peut leur mettre euh, l'invue à quatre on peut euh, comment dire, leur donner le plus un pour toucher, le moins un pour être touché. Enfin vraiment, voilà, c'est une entrée. Les figurines sont moches, mais on va les voir, ça c'est sûr. Absolument. Prenez d'autres figurines pour faire du Kuntaz. Euh, ce sera aussi bien et elles seront toutes aussi efficaces. Euh, Mangez-en, elles sont excellentes. Vous m'avez vu les utiliser au Creative War Game Championship 2 et euh, elles sont vraiment très bien. Elles font du trade de manière très très très très, très bonne puisque euh, on est à 23 points par tête. Hein. Donc euh, prenez-en un si vous voulez prendre un objectif sans manger de points, mais prenez-en 5 et vous allez voir, elles vous font des miracles ces petits ces petits euh, ces petits rejetons du chaos. Euh, on peut enchaîner sur le le Rhino du chaos. Euh, Rien à signaler, à part le fait qu'il a gagné, bien sûr, le Combi-Bolter Inferno, euh, et que, quand même, il a gagné une 5 plus 1 vue. C'est quelque chose qu'on va retrouver, en fait, sur tous les autres véhicules euh, standards, on va dire, hein, du Codex. Donc euh, là, on va balayer donc le Validicator, les Landrider, euh, donc qui gagnent une 5 plus 1 vue. C'est peut-être ce qui leur donne une petite plus-value, mais en fait, on va juste parler du Rhino, parce qu'en fait, en, en termes de ratio points et résilience, du coup, cette 5 plus 1 vue lui permet de... De le rendre vraiment beaucoup plus intéressant. Euh... Bah, tout simplement, en fait, il va devenir la petite épine dans le pied à 80 points, on va dire euh, de tout nu. Mais vous pouvez passer à 90 points pour rajouter en plus de son premier combi bolter inferno un combi bolter, euh, un combi fuseur inferno. Euh... Et du coup, pour 90 points, vous avez quand même un châssis un peu un peu chiant, on va le dire, pour l'adversaire, parce qu'il va devoir le tuer, même s'il n'y a personne dedans, à la limite. Euh, tout simplement parce que ça va être un fuseur et quelques tirs PA-2 qui vont se balader, euh, bloquer des couloirs, euh, <rire> et qui vont encaisser, mine de rien, quand même, euh, bah, les, les tirs anti char euh, de manière tout à fait correcte. On ne lui en demande pas plus. Donc, euh, vous pouvez en voir dans, dans les listes. Euh, C'est vraiment pas déconnant avec cette invue en plus. On en verra peut-être un petit peu, surtout si on joue des rubriques quoi, des rubriques lance-femmes particulièrement, mais voilà. C'est une, une bonne entrée. Les autres, je pense que tout ce qui est Predator et tout ça, en effet, je suis d'accord avec toi. On, on les voyait pas forcément avant, on les verra pas plus maintenant. Voilà. Absolument, <rire> pas de sujet. On peut enchaîner sur une datachite un peu particulière avant d'aller voir les machines démons. C'est le Mutalite à vortex. Ça, c'est une figurine qui, qui est jouée aussi ce, sur AOS, si je me trompe pas et euh, qui est un peu particulière, mais qui est, je trouve, pour ma part, magnifique. Euh, parmi les changements, euh, on peut voir que désormais, elle touche à 3+, plus de base, hein, même si elle a un profil dégressif, hein, elle bouge de 10, touche à 3+, c'est euh, la force 7 en du 7, 14 points de vie, avec 5 attaques. Euh, c'est une grosse bébête, euh, qui ne tire pas, mais qui fait du corps à corps, maintenant, elle tape à, du coup, plus 1 en force, donc force 8, pa 2, dégâts 3, flat donc elle déconne un peu moins maintenant, là. Euh, il ne faut pas aller la chercher avec n'importe quoi. Elle a une sauvegarde à 5+, elle régénère des 3 PV à chaque tour, quand même. Quand elle explose, c'est sur du 4+, à 6 pas des 3 blessures mortelles, autant dire que c'est mieux si c'est pas chez vous, par contre si c'est chez l'adversaire, c'est toujours beaucoup plus rigolo. Et en plus, elle peut lancer 2 sorts, ou 1 si elle est en milieu de profil, ou 0 si vraiment elle est en PLS, qui lui reste moins de 3 points de vie mais par des fois, elle va lancer deux sorts, et en fait, elle a le choix entre quatre sorts, qui sont maintenant, euh, alors je parle de sorts, mais ça ne peut pas être dispel, c'est simplement qu'elle choisit un, un pouvoir euh, parmi les quatre, et elle, on résout les effets. Ce sont des équivalences might, en fait. Euh, le premier va demander à choisir une unité ennemie, lancer un D6 pour chaque figurine, pour chaque 6, c'est une BM, euh, on en a un autre, c'est vraiment un équivalent euh, Smite. Euh, on en a un qui est spécifique plus à, euh, on va dire au, au ciblage de, de, de figurines uniques. Euh, par exemple, on lance un D6, sur 2 à 4, euh, l'unité euh, subira des 3 blessures mortelles. Sur un 5+, elle subira 3 blessures mortelles nettes. Euh, ou alors en, en, en zone, tout simplement, un D6 pour chaque unité à 9 de cette figurine. Sur 2+, elle subira une blessure mortelle. Autant dire qu'en fait, c'est vraiment une machine à mortelles sur pattes que vous allez balancer en avant euh, et puis en fait elle va faire euh, elle va faire tout simplement diversion dans le sens où elle régénère très bien ses points de vie donc si l'adversaire le tue pas tout de suite il va se prendre une charge c'est compliqué il va prendre du dégât flat 3 dans la tête il n'a pas du tout envie de l'avoir arrivé chez, chez lui surtout pour que ça pète en plus euh, une chance sur deux tout ça pour 145 points c'est une unité qui a vraiment gagné qui est beaucoup plus simple d'utilisation qu'avant et qu'on peut voir dans les listes un peu fun mais potentiellement euh, qu'on pourrait voir tout court en fait, en avoir une qui peut sortir d'une ruine et, et tout simplement foutre un peu le Dawa en face, donc euh, très rigolo en tout cas, je, je ouais, mets ouais, un plus ouais. un. Ouais, Je l'aime bien aussi cette entrée, elle est pas très chère à 145 points, elle a quand même ses 14 PV aussi, et puis l'autre profil d'arme hein, qui permet aussi de vachement saturer en fait, de faire 15 attaques à force 7 PA-1, euh, même si c'est que du dégât mais ouais c'est c'est un assez bon profil mine de rien, euh, quand on le met en relation pareil avec son coup en euh, c'est c'est pas mauvais, c'est pas mauvais du tout. Le profanateur, le defiler pour les intimes, euh, n'a pas changé dans ses caractéristiques, euh, mis à part qu'il touche à 3 ⁇ c'est important, euh, les machines démons, vous verrez, touchent à 3 euh, ⁇ par défaut, donc ça c'est vraiment un bon up. Euh, après en termes d'équipement, on a l'obusier, le, le canon de profanateur, euh, qui est passé des gaffes à 3, donc euh, gros boost là-dessus, euh, blast. Euh, vraiment très très bien là il a gagné sur son arme principale après en termes de close euh, on peut noter juste le fléau de profanateur qui est passé dégâts 2 c'est son arme qui lui permet de faire trois attaques supplémentaires qui avant étaient dégâts 3 donc là il a perdu un petit peu d'un côté il a gagné de l'autre franchement c'est une unité qui se défend pour euh, à peu près 150 points on peut tout à fait en voir sur la table, même si c'est toujours compliqué de les déplacer sur, euh, sur certaines tables en fonction tout simplement de la densité du décor. En fait, c'est ça qui va déterminer si vous en jouez ou pas. Euh, moi, j'ai tendance à préférer les deux autres qui arrivent. là Et euh, donc, euh, on va commencer par euh, le Ferro Centaurus. Donc, le Ferro Centaurus, euh, c'est la version de tir. Donc, elle, par contre, elle a eu pas mal de changements. Bah, D'abord, comme toutes les machines démons, elle s'est mise à toucher à 3+, donc mine de rien, bah, c'est bien mieux. Vous en mettez la moitié à côté, maintenant, c'est un petit peu mieux. Euh, et ses armes aussi, ses armes, gros changements sur les armes, et ça je trouve ça très très appréciable, donc tout d'abord le canon ADS qui était avant force 8, PA-1 dégâts 2, là force 8, PA-2 mine de rien ce petit point de PA supplémentaire euh, bah il est hyper intéressant ça ça apporte quand même beaucoup et le principal par contre changement vient de l'autre arme en fait euh, qui est passé de 24 pas de portée à 36 pas de portée, et en fait 24 pas de portée pour un tir à force 7 PA-3 dégâts 3, euh, des 3 tirs à force 7 PA-3, dégâts 3. Les 24 pas de portée, c'était très contraignant. là. Le fait de passer à 36 pas de portée, et le fait que cette figurine peut en avoir 3 de ces armes-là, un sur la tête, et puis euh, les deux autres, euh, comment dire, sur les latéraux, c'est mine de rien cette arme-là, euh, faire 3 des 3 tirs en blast, euh, force 7, PA-3, dégâts 3. On n'oublie pas que potentiellement, euh, c'est une figurine qui va euh, comment dire être éligible à un strata pour euh, rajouter moins 1 à la PA de ses tirs si elle est à portée d'un Psycheur. Donc là, les autocanons canons APA-3 ou ces canons-là APA-4. Euh, cette unité, pour moi, maintenant, on peut la retrouver sur la table. Là où, auparavant, je... l'ancienne version, je, je... je... je n'aimais pas du tout. Euh, cette version-là, pour moi, elle... elle peut être pertinente. Euh, voilà. Est-ce qu'on la verra vraiment dans le compétitif Parce que euh, les choix sont vite faits. Tout est très cher en points, mine de rien, dans cette armée. Donc, euh, est-ce qu'on la verra vraiment Je suis pas sûr. Mais euh, en tout cas, son profil est bien plus sexy que l'ancien, quoi vraiment. Euh, la version de Close... Euh... On peut noter quand même, pareil, que c'est les équipements qui ont changé principalement, au-delà de sa touche à 3 euh, c'est son flagellum, donc les, les six attaques supplémentaires qu'il qu fait, euh, qui sont passées dégâts 1, donc là, pareil, un, un petit, euh, petit coup dans, dans les reins, malheureusement, mais euh, c'est quand même une version qui reste euh, potentiellement intéressante aussi, parce que mine de rien, il a quand même son attaque principale, force 8, euh, excusez-moi, force 14, puisque c'est force x2, force 14, pa 3, dégâts d3, plus 3, donc ses points de Ferrocervirus déconnent 0 avec ses 6 attaques. Euh... Surtout que mine de rien, il a gagné une règle, machine de siège rampante, à chaque jet de charge pour cette unité, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs au jet de charge en question. Et en fait, sur certaines tables, ça peut lui ouvrir quand même des portes où typiquement les forêts, les cratères, enfin, les forêts ne vont, ne vont plus le ralentir. Donc, il gagne d'un côté, il perd de l'autre. En tout cas, voilà, c'est une entrée qui qu'on ne va pas laisser s'approcher. Si vous voulez mettre la pression sur l'adversaire à différents endroits, c'est des outils qui sont intéressants à avoir. On est quand même sur des entrées qui, en termes de prix, euh, bah sont quand même très bien placées. Quoi. Ça, ça va. c'est vraiment sortable et il n'y a pas honte de les sortir. Quoi. Et eh ben, je propose de terminer justement avec la dernière entrée qui nous reste à voir et qui est aussi une machine démon et qui pour le coup a bien été changée, c'est le Metadrake, le Drake que tout le monde connaît. Il y a quand même eu pas mal de changements puisque c'est désormais un avion et euh, qui bouge de 20 à 60 pas en full profit, qui touchera à 3+, hein, toujours en du 7, force 7, 12 PV avec ses 5 attaques. Euh, son lance-flamme est passé euh, assaut 2d3 à 18 pas toujours, force 6 perd moins 2 dégâts 2 euh, sachant que c'est de la touche auto donc ça lui sécurise un petit peu son nombre de d6 hein, qu'on connaissait souvent euh, je place bien mon drake, je vais sniper ton perso, je fais une touche mince, zut, ouais, il se passe rien là voilà, le 2d3 permet d'être un peu plus stable là-dessus euh, son autocadon ADS est passé en, en PR-2, PA mais je pense qu'on potentiellement on va garder quand même lance-flamme qui est toujours drôle à, à, à garder sous le coude, surtout maintenant qu'il est passé en aéronef pur euh, Par contre, ces griffes là pour le coup ont bien été EP parce que là où elles étaient dégâts D3, elles sont maintenant donc force utilisateur, force 7, PR-2, dégâts 2. Table. donc ça c'est très bien pour tuer du, du primaris, hein. typiquement on est content avec nos 5 attaques d'aller voir ce genre de petites escouades, euh, un peu périphériques souvent et c'est surtout que désormais à chaque attaque euh, allouée à un aérodine l'attaque a une caractéristique de dégâts de 4 et là on se dit euh, que les avions admettent typiquement par exemple et eh ben mine de rien si on a le T1 euh, sachant qu'on a une règle spéciale qui nous permet de cha charger les aérodines même en restant nous-mêmes en tant qu'avion aérodine, euh, bah c'est pas mal. Parce que du coup, on sait qu'on peut traverser la table, charger l'avion euh, tout en crachant un petit coup de lance sur le côté, et en gros, quasiment systématiquement, bah, euh, faire péter l'avion, ou en tout cas le faire boiter très sérieusement. Parce qu'à coup de dégâts 4, mine de rien, ça peut arriver vite. Donc euh, ça, c'est vraiment pas mal. Ça lui donne euh, vraiment plus ce rôle de projection, chasseur d'avion, euh, avec un corps à corps qui peut vraiment avoir un impact contre bah, certaines listes, puisqu'on n'est on pas à l'abri de revoir des avions, surtout si jamais euh, le Kraft world etc., ont leur codex un jour, on sait très bien qu'ils sont plutôt sensibles à ce genre de matériel. Je ne sais pas ce que as comme commentaire, au-delà de, euh, en plus j'ai oublié de le préciser, mais le petit stratagème qui lui permet de faire de la mortelle au-dessus d'une cible euh, de laquelle il est passé, euh, il pourra cracher ses D3 mortels, voire 3 mortels si celle-ci euh, a le mot-clé vole. Ouais, exactement, voilà, c'est là aussi où j'allais en venir, le, le petit strata. Et, et puis bon, bah, le fait que maintenant ce soit un gros dragon qui soit plus ridicule au corps à corps avec son P1-1 dégâts D3, quoi, enfin on est sur quelque chose qui tape un petit peu, quoi. Donc euh... Non, non, vraiment, une entrée, une entrée très satisfaisante. Euh, là, un changement de, vraiment plus que bienvenu dans la datasheet et qui la rend vraiment bon. Donc, ouais, j'aime beaucoup, euh, ce, ce, ce Eldrake de Metadrake. Je me fais pas au nom, désolé. Eh bien, pour terminer ces datasheets, on peut parler rapidement du Forge World puisque c'est quelque chose qui se joue de plus en plus hein, désormais. Euh, eh bien, qu'est-ce qui est intéressant euh, chez Sazonson Bien sûr, en top 1, on va parler du Dread Contemptor, double kit. C'est très fort. On va pas le détailler en détail, puisque tout le monde le connaît, ou a joué ou a joué contre. Euh, la multitude de tirs qu'il peut lâcher, avec les mortels en plus, à très très longue portée. Hein. Euh, c'est toujours très pratique pour se des couloirs, hein, tout simplement de tir. sachant qu'avec les buffs Southern Sun, plus un à la touche, plus un en force sur les armes de tir, ce qui permet de passer Force 7, c'est un palier intéressant sur les véhicules. Euh, et d'ignorer les dégâts, hein, on, on, on pense à la, à la relique, puisqu'il il est base, hein, le, le, le, le contempteur, eh ben, c'est très très fort, hein, typiquement le Death Guard, etc. Toutes ces armées qui ignorent les, qui réduisent les dégâts, qui mettent des malus, on peut penser à l'avion ad mec, hein, tout simplement, qui réduit les dégâts de 1, qui a un malus de, pour être touché de 1. Euh, et ben typiquement il va pas du tout aimer cette entrée donc euh, vraiment un, un, un outil pratique qu'on peut voir dans ce codex là euh, comme dans tant d'autres après sur les autres entrées euh, Forge World il y en a pas vraiment qui se détache en fait ça va dépendre peut-être des, des, des facs est-ce que les, les entrées Forge World ont accès euh, à la 5 plus invulnérable il euh, peut penser au Fire Raptor hein, puisque c'est aussi une unité qui peut très bien profiter des buffs voilà pour l'ensemble des datasheets, on a fait le tour, euh, des choses intéressantes, des mises à jour surtout, euh, mmh. même si bien entendu le le, le, le cœur de, de, de, de notre codex à Zonson est quand même probablement plus sur la périphérie, euh, sur les, les sorts, les pouvoirs psy, les rituels kabbalistiques... Euh, mmh toute tout cette notion de buff qui va faire qu'on va choisir où est-ce qu'on va mettre nos mortels, et, et, et comment on va orienter la partie. Euh, C'est quand même important de les de préciser, toutes ces entrées-là, avec, euh, bah, si on devait faire un top 3, euh, ce serait quoi ton top 3 En termes d'entrée ouais. ah, En termes d'entrée, bon, forcément, je partirais sur le Scarab. Hein. Euh, moi, je l'aime beaucoup, le Scarab. Euh, J'irais ensuite sur le Prince-Démon, que je trouve toujours, euh, toujours au top, hein, pareil. Et euh, je pense que je partirai sur l'enfant du Cap aussi. Enfin, voilà. Je pense eh ben, que c'est plus... les trois entrées que je commence à spammer, et puis après, derrière, on, on voit comment qu'on qu qu qu construit le reste, excuse-moi. Complètement d'accord. Euh, complètement d'accord, c'est vraiment trois entrées qui, entrée qui brillent euh, dans ce codex, mmh. avec les traits, les, les, les, bah, les pouvoirs psychiques hein, qu'on a vu tout à l'heure. Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, on a des choses à faire, quand même. Avec ce codex, des secondaires qui nous permettront de euh, marquer du point plus facilement, euh, même si ça peut être compliqué en face. Hein, toujours pareil avec euh, bah, une armée entièrement remplie de psy -cœurs, euh on donne forcément euh, bah, à certaines, euh, à certains codex qui n'ont eux pas de psyqueurs l'accès aux secondaires qui vont marquer à 15 points quasiment systématiquement. Du coup, euh, bah, c'est tout simplement les, bah, pour chaque qu'une de nos unités, ils vont marquer des points. Donc autant dire que ça, ça, le compteur va vite monter. Euh, donc je pense qu'il y aura vraiment des matchs très compliqués, pour le coup, des matchs euh, du coup beaucoup plus accessibles aussi de l'autre. Euh, mais en tout cas, ça, ça, ça rend les choses intéressantes et assez complètes euh, euh, dans toutes les phases de jeu, autant le mouvement, euh, avec euh, toutes nos téléportations, cette phase de psy très complexe, hein, c'est clair, et complète. Oh, oui. euh, le tir euh, qui est loin d'être négligeable avec nos auteurs oui. qui vont vraiment faire mal là où ils atterriront. Et, euh, et puis le corps à corps où on gagne quand même en stabilité, comme on disait, euh, bah, l'arme de close de Determinator qui est beaucoup plus stable. Euh, D'autres escouades, hein, tout simplement, on a parlé du metadrek mais qui au moins peuvent taper maintenant euh, la, la, la bête à mutalite à Vortex, euh, qui tape en dégâts flat 3, ces dégâts euh, stables, en fait, rendent l'armée beaucoup plus stable justement au corps à corps. Donc ça, c'est intéressant d'avoir vu eu cette euh, mise à jour, tout simplement. Ouais, ouais, je suis, je suis carrément d'accord. Je pense qu'en plus c'est un codex qui, qui va, qui va, comment dire, se dévoiler un peu dans le temps. Je pense parce que c'est un codex qui est petit de prime abord comme ça. Bon, il y a des choses qui paraissent fortes, mais il n'y a pas autant de choses qui sautent aux yeux par rapport à certains codex. Donc déjà, je pense que ça veut dire aussi que c'est un codex qui va moins se faire taper sur les doigts. Euh, c'est un codex euh, qui est assez complexe aussi. Je pense à prendre en main. Euh, à cause de tout justement, cette phase de psy, le fait de rien devoir oublier, etc. Enfin, euh, ces différentes interactions font qu'il est un peu moins clé en main que certains codex, euh, pour moi. Euh, mais ouais, il propose de belles choses, il est assez complet quand même, et euh, moi je, moi, je l'aime beaucoup. J'ai voilà, commencé à jouer un petit peu, mais j'ai hâte de continuer à jouer TS, ouais. je, je l'aime beaucoup ce codex quand même. Et voilà, on a fini la review du Codex. On a revu l'intégralité de, de son contenu. Euh, Gotham, euh, une petite phrase, une petite phrase pour finir. Ouais, bah écoute, euh, bah moi je suis ravi que t'aies pensé à moi pour euh, pour cette petite review. Je suis ravi d'avoir été là. Euh, merci à Creative War et puis. Euh... Ouais, c'est un certain exercice de style, de prendre la parole comme ça, de parler tout ça. Moi, j'ai bien aimé, c'était rigolo. Et euh, c'était vraiment un plaisir de le faire avec vous, puis avec euh, Wark aussi derrière la caméra. Donc, euh, voilà, super, merci. Euh, et puis, bah au plaisir, quoi. je vous laisse une petite c'est pas encore tout à fait fini avec moi, il y a encore une petite liste qui arrive juste après là. Mais, euh, voilà. exactement, bah écoute, en tout cas moi c'était un vrai plaisir, merci à Creative Wargame aussi de nous avoir invités tous les deux, euh, oui. on espère que ça vous a plu, et en effet on va vous laisser avec deux petites listes bonus qu'on vous laissera savourer, tester chez vous profitez-en euh, prenez soin de vous, et euh, retournez faire des tournois, à bientôt c'est parti, pour les listes manger du gâteau breton Alors, première liste euh, sans. Euh, avec Magnus. Avec, première liste avec Magnus. Euh, que je vous propose, c'est euh, une liste donc, bah, qui contient Magnus, qui représente quand même un quart de la liste. Euh, 450 points, donc mon seigneur de guerre, qui sera avec un euh, bataillon. Comme ça, on commence avec euh, le maximum de CP. Euh, dans ce bataillon, euh, on va incorporer un maître infernal. L'intérêt c'est qu'il va amener tous ces pactes infernaux avec ceux qu'on a décrits en priorité, dont par exemple le plus en force. Euh, pour l'accompagner, ce maître infernal, euh, je prends deux sorciers exaltés euh, sur disque, parce que les sorciers exaltés sur disque, c'est vraiment le l'entrée la plus polyvalente dans les QG, je trouve. Euh, ils vont pouvoir apporter des sorts de buff, euh, de la mortelle. Euh, vraiment, c'est eux que je vais pouvoir même sacrifier si, si j'ai besoin. En envoyer un en missile pour faire vraiment euh, appuyer à un endroit très précis où ça va faire mal. Euh, c'est pas grave, j'ai toujours beaucoup de psycheurs à côté. Ils vont me donner des points de rituels cabalistiques. Euh, voilà, ils sont vraiment géniaux, mangez-en. En tout cas, moi là, j'en ai deux dans ma liste qui me fait donc mes 3 QG avec le Maître Infernal, euh, je vais les accompagner avec trois troupes, 10 euh, cultistes, euh, que je déteste, du plus profond de moi-même, mais qui sont vraiment pas chers, euh, donc tout simplement pour sauvegarder euh, un jours euh, chez moi, euh, c'est toujours utile, et c'est pas cher, ça permet de, re de rentrer euh, tout ce que je veux dans la liste, et euh, en plus de ces 10 cultistes, je vais rentrer 2 escouades de 5, euh, Marines, euh, Rubriquet. Nos petites troupes à deux points de vie, ces deux troupes-là, je les équipe aussi d'un canon sous le Reaper, ce qui leur permet d'avoir un petit peu d'impact quand même, de dire « ils sont là, ils tankent euh, », surtout les dégâts, hein, puisque on rappelle qu'ils passent en deux plus dans ce cas-là. Euh, mais en plus, ils ont quand même une arme lourde euh, qui permet de, voilà, de de faire un petit peu peur, on va dire. Euh, c'est Ce sont des escouades typiquement qu'on peut envoyer sur les objectifs un petit peu latéraux, euh, qui doivent être parfois un petit peu plus exposés dans le sens où si l'adversaire veut venir me les chercher, ben moi, elles m'ont coûté 115 points, il va falloir quand même envoyer un petit peu de monde dessus. Et l'idée, c'est moi, je vais dire derrière, bah ben, tu peux venir les chercher, mais ce que tu vas envoyer, moi, derrière, je vais je vais te le manger, en fait. Avec ma machine à mortel et les patrons ben, que j'ai cités tout à l'heure, par exemple. Autour de ces QG et de ces troupes, hein, qui me permettent aussi bien sûr de, de, de cacher hein, mes QG si j'ai besoin, euh, j'ai bien sûr une escouade de 10 Terminators. Mes 10 Terminators, équipés, équipé, hein, les, les, les deux canons sous Reaper, les lance-missiles, tout ce qu'on veut. Euh, voilà, euh, L'escouade au complète, euh, vraiment importante puisque c'est elle qu'on va euh, aller téléporter, puisque je l'ai pas précisé, mais là c'est vraiment du cul de la duplicité dans cette liste-là. Et euh, cette escouade-là, on va aller la téléporter où elle fait mal, où elle, où elle va pouvoir faire mal. Souvent sur un flanc, en fait, ce qui va permettre d'enfoncer un flanc, de, de, de vraiment demander à mon adversaire de, de faire un choix. Est-ce qu'il va mettre les ressources pour me contrer, ou alors est-ce que lui aussi il va essayer d'enfoncer mon autre flanc, sachant que moi j'ai aussi ses capacités de redéploiement. Donc euh, voilà, par contre après cette escouade de Terminator, je vais peut-être l'utiliser de manière un peu moins agressive que euh, si j'étais en Cult of Time par exemple, où je peux vraiment faire hip-hop des Terminator de manière euh, très systématique à, à chaque tour. Donc là vraiment le but c'est pas de les exposer en première ligne, c'est de les utiliser de manière euh, chirurgicalement très précise, mais très, de manière très prononcée avec force et conviction. Donc ils vont devoir tuer ce qui, qu'ils qu qu vont viser sans forcément être vus. Euh, je vais les accompagner aussi pour ma backline d'un Contemptor, un Double volkit, Kit, parce que tout simplement c'est très fort, on le voit partout, et ce sera très fort ici aussi. Euh, surtout euh, lorsqu'on prend la relique qui permet d'ignorer les malus aux dégâts par exemple, et ça permet tout simplement de surveiller un couloir. Typiquement je vais envoyer les Terminators sur un côté, le Contemptor permettra de surveiller un couloir de l'autre côté. Euh, ça permet d'équilibrer un petit peu tout simplement les ressources. Dans cette liste là, je manque un petit peu de contre-close puisque justement mes Terminateurs, je vais vraiment vous les, vous les utiliser en toolbox euh, projetable. Mais du coup, si jamais on m'enfonce mes lignes, euh, c'est quand même une possibilité. J'avais besoin du coup de deux escouades d'enfants de, du chaos, les rejetons du chaos. Donc là, on en a parlé tout à l'heure. Ben là, typiquement, j'en prends deux fois cinq. C'est 115 points à, à, par escouade. Et euh, ils sont géniaux. Parce que si jamais on m'enfonce, mon côté faible et eh ben, je peux les booster tout simplement avec la panoplie de sorts à laquelle j'aurai accès, euh, pour soit temporiser pendant que j'enfonce très fort de l'autre côté, soit même carrément renvoyer l'adversaire dans les cordes et lui dire, bah, ok, bah, maintenant tu veux revenir, bah, c'est à ton tour. Mais j'ai de nouveau une escouade à 115 points. Euh, qui elle aussi va tanker, parce que c'est quand même, euh, bah, c'est quand même euh, 16-20 PV, euh, en du 5, euh, pour peu que je leur cale la quête plus vue puisqu'on rappelle qu'il y, y a Magnus hein, dans la liste, je l'ai cité au début, mais euh, souvent Magnus va rester au centre, derrière sa grosse ruine, pour attendre au T3 typiquement, que mon adversaire ait fait son choix, tout simplement, est-ce qu'il me laisse rentrer dans ses lignes Oui, non. Est-ce qu'il essaye de m'enfoncer mon flanc ah, S'il essaye de m'enfoncer mon flanc, que ça se passe pas très bien avec les enfants du chaos, bah j'ai toujours Magnus qui est là, et euh, si jamais ça se passe bien de l'autre côté, en général, tu Magnus qui va, qui va accompagner les Terminators et, euh, et qui du coup va enfoncer le clou tout simplement. Donc c'est une liste assez équilibrée avec euh, quand même pas mal de tirs, du close, du contre-close euh, qui traverse les murs. C'est important hein, dans nos layouts de table avec euh, beaucoup de ruines et, euh, et qui permet en fait de jouer l'entièreté du panel de sorts et de buffs que nous offre notre codex. Ok, bon bah alors moi du coup, euh, contrairement à Biolix, je vais vous présenter euh, un test de liste sans Magnus. Euh, donc moi, mon armée, elle va être euh, divisée en deux détachements. Donc euh, pour faire simple, les deux détachements vont être du culte de la duplicité. On va y retrouver euh, les belles entrées et les bonnes entrées dont on a pré précédemment parlé. Donc euh, le premier détachement, ça va être un bataillon qui sera mené par euh, Harriman, un maître infernal et un prince démon. Celui-ci étant le seigneur de guerre avec, euh, bah, comme on a pu le préciser, euh, le trait moins un dégât et euh, la bonne relique, euh, voilà pour être à de plus d'armure et diviser le nombre d'attaques lui vraiment pour être l'épine dans le pied de l'adversaire, une sorte de contre close ou d'agresseur euh, plutôt efficace. Euh, en termes de troupes, bon, j'ai pris Chip, j'ai fait deux escouades de 10 Gore, c'est juste pour euh, voilà pour éloigner un peu l'adversaire ou juste pour poser sur mes petits objets chez moi. En fond de cours euh, une escouade de 5 rubriques euh, où j'ai payé un icône de flamme c'est juste pour pouvoir faire monter euh, mon nombre de points de rituel euh, sinon euh, rien de spécifique sur cette escouade de rubriques euh, ensuite je suis passé en attaque rapide avec deux escouades de 5 rejetons du chaos et une escouade de 4 parce qu'en fait voilà c'est très très bonne entrée quand on commence à sortir euh, trois petits groupes comme ça euh, d'enclumes qui font des dégâts qui qui valent pas très cher, qu'on peut envoyer au trade, qui passent à travers les murs sur les tables très chargées, etc. C'est vraiment une très bonne entrée qu'on peut buffer, voilà. Elles font le café, elle est présente, elle vaut pas très cher, bah forcément, j'en sors trois, voilà. Euh, et un choix d'attaque euh, de, de soutien. Je vais tester la butalide vortex beast parce que pareil, je veux faire un petit peu de mortel si on couple ça avec les pouvoirs psy qu'on peut voir affichés sur la liste avec un prince démon qui a pas mal de pouvoir de dégâts et euh, un sorcier exalté plus qu va plus loin qui a pas mal de pouvoir de dégâts, voilà. Le but c'est d'essayer de commencer à, à dépoper un petit peu les unités d'élite ou autres avec beaucoup de comment dire beaucoup de blessures mortelles. Et euh, donc à côté de ce bataillon, bah, j'ai euh, un détachement euh, Vanguard. Donc dans le détachement Vanguard, et ben là, on va voir euh, ce qui va être au cœur de mon dispositif. Donc le sorcier exalté avec la relique du planétaire, parce que voilà, euh, il a décrit dans la liste juste précédemment. La relique du planétaire, euh, bah, ça ignore euh, tous les modificateurs euh, à la touche, comme à la blessure, comme aux dégâts. Vu la méta actuelle, enfin il ouais, n'y a pas photo, elle a carrément sa place, cette relique, elle est très très forte. Pour aller autour de ce perso avec sa relique, euh, du coup, moi je joue deux Contemptors avec double canon Volkit. Et je joue un groupe de 10 Totors, euh, full équipé, salade, tomate au Et euh, donc, du coup, euh, ce groupe de 10 Totors-là, il pour moi, je, pas forcément au centre de mon dispositif, ça, ça risque d'être le groupe qui va être à chaque fois TP juste pour tuer quelque chose. Et le centre du dispositif va plutôt être. Euh, les deux Contemptors, éventuellement les Mutalites aussi, qui ira un petit peu devant, et puis les Rejetons. Voilà. Donc euh, moi, je pensais articuler euh, cette liste euh, autour de ça, avec les petits persos qui permettent de les relances des hein, 1 entre Arriman et puis le sorcier exalté. Même si le Prince-Démon la permet, lui, le Prince-Démon, ce sera plus le Satellite qui va aller chasser ou le contre C'est euh, une liste qui commence avec 14 points de rituel, du coup. Donc euh, 14 points de rituel, ça permet quand même de faire pas mal de petites actions. Euh, voilà, moi je l'aime bien cette liste en full culte de la duplicité, euh, elle me plaît bien, elle fait un petit peu de tout, elle fait du bon cac, elle a euh, du bon tir aussi, du tir assez qualitatif donc euh, et puis beaucoup beaucoup de psy, donc euh, voilà, à voir euh, sur la table au futur quoi.